Allez, bonjour à tous, aujourd'hui on... Alors, on fait la troisième, le troisième épisode de la guilde, j'espère que c'est attendu, normalement, si je me trompe pas, ça va l'être. Euh, dans un premier épisode, on avait reçu Fred de Monolith, et puis dans un second épisode, on avait reçu Léo de Mythic Game, deux professionnels en fait de l'univers ludique, et en fait, on s'est dit qu'on allait inviter quelqu'un de peut-être un peu plus... Euh, comment dire euh, underground, euh, <rire> un peu caché, euh, dans l'ombre, mais dont, en fait, le travail est tout aussi essentiel. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va recevoir Pete, qui euh, n'est autre que la porte d'entrée de Peter Sir Game euh, en France. Tu confirmes on, on peut le dire comme ça. Je ne sais pas si la porte est grande, mais on peut le dire comme ça. <rire> donc, c'était euh, c'était euh, une idée euh, de notre ami Kevin, euh, mmh. qui est un grand fan de euh, Cthulhu War. Mmh. Euh, et de tant d'autres jeux. Ouais. Je te laisse euh, introduire euh, la situation ou alors on laisse euh, peut-être Pete se présenter, c'est comme vous voulez. Mais Pete oh là, Non, introduis Vas-y, vas-y, introduis Allez, vas-y <rire> Pour t'introduire, tu t'occupes de tout ce qui est jeu Peterson Game en France. Euh, je pense que ça peut mmh. se résumer mmh. comme ça. Euh, je ne sais pas si j'ai un rôle aussi, aussi clair que ça. Euh, Sandy a l'habitude de dire que je suis euh, la voix de sa communauté donc euh, community manager ça pourrait être le terme mais je n'en fais pas forcément le boulot euh, je fais plutôt l'écho, je fais chambre d'écho je remonte au Peterson ce que les joueurs ou les fans disent, pensent, veulent, râlent. Euh, je pense que c'est plutôt ça aujourd'hui mon taf euh, encore une fois, taf, c'est un, un grand terme, mon hobby, ma, ma passion. Ouais, quand on a parlé de toi, euh, quand Pierre nous a dit on va recevoir Pete, je, moi je me suis dit tiens, c'est le proxy euh, Peter Sorting Game euh, en France ou le relais. Je sais pas euh, quel terme va te convenir le plus, mais euh, c'est ouais, comme ça, ça que tu es perçu en tout cas. Je, je, je, encore une fois, c'est assez, assez compliqué dans le sens où euh, je ne travaille pas pour eux, hein, c'est pas, pas mon, mon travail. Tu n'es pas salarié Je ne ouais. suis pas salarié et je, je ne veux pas l'être, c'est-à-dire que j'ai eu une proposition de Sandy. Euh, de travailler pour eux contre rémunération et j'en voulais pas. Parce que moi, je voulais pouvoir garder mon, mon indépendance, c'est-à-dire dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, et être libre, de ne pas me sentir euh, redevable de euh, devoir dire du bien, être d'accord. Ou de la même manière, si un jour j'en ai marre, je voulais pouvoir dire ben, du jour au lendemain, euh, ça ne m'amuse plus, ça ne m'intéresse plus, j'arrête. Et je n'ai ça que si ben, je n'ai pas de lien, entre guillemets, hiérarchique, Alors, financier. Ta particularité et euh, c'est en ça que, déjà, c'est très fort de pouvoir t'inviter. C'est que tu es un fan de l'univers de Peterson Game. Et que tu as réussi, euh, tout en restant fan des jeux, et donc, quand même, expert des jeux, à devenir euh, un point d'entrée et un relais pour la communauté française euh, des jeux de Peterson Game, dont on, on reviendra, hein, on, on en parlera de façon plus approfondie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, après ces deux professionnels que l'on a reçus dans la guilde, on te reçoit toi en tant que fan, en tant que joueur, et c'est ta nature de fan qui en fait t'a ouvert les portes de cet éditeur. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça s'est passé Alors euh, oui, oui, c'est assez facile. Euh, ça a commencé en, en, en 2012, puisque en 2012, Sandy Peterson a lancé son Kickstarter pour Tulu Wars, euh, donc il, il s'est aventuré sur la plateforme participative. Donc 2012, on était vraiment dans les débuts du jeu de société sur Kickstarter, hein, c'était pas encore euh, euh, très très courant, très très pratique. Et euh, il a donc lancé son projet sur Cthulhu euh, Wars et il s'est dit moi je vais faire le jeu tel que je le voudrais, c'est-à-dire un jeu avec des belles filles, un jeu euh, un, un jeu un peu luxe, un jeu un peu premium. Il dit je me moque du prix du jeu, je le fais pour me faire plaisir, si ça marche pas, c'est pas grave, ce sera mon champ du signe, mais je veux en tant que game designer me dire je ne me limite pas et je vais dans ce jeu-là. Et donc il a lancé son, il a lancé son, son projet c'est vrai que moi, quand je suis tombé par hasard sur la page Kickstarter, bah, c'est les filles d'abord qu'on parlait. C'est-à-dire que moi, j'adore Lovecraft, et tout d'un coup, euh, voir un gros que tu lui voir un grand totem voir Shubniguarat, waouh Et c'est un et peu dégoûtant, Shubniguarat. Non, ça passe. C'est la mère c'est la mère des mille chevreaux. Ça, ça passe, ça passe. C'est féminin. Mais euh, plus sérieusement, oui, il est bizarre. Le, le... Oui, oui, je suis peut-être un peu bizarre, j'assume. Mais mais le jeu m'a attiré d'abord pour le graphique. et après justement, j'ai commencé à regarder les mécanismes, et le jeu avait l'air solide. Et bon le fait que 70 Peterson, le papa de l'appel de Cthulhu, me disait que c'était pas juste tiens une nouvelle tentative de récupérer la mmh. licence et de faire quelque chose. Mmh. Et je me suis intéressé au jeu, et donc j'ai bah, soutenu le jeu sur Kickstarter. Euh, à l'époque le all-in coûtait 525 dollars. Ça faisait mal, mais euh, j'ai soutenu le jeu. Et. Le projet a commencé <coughs> et comme vous le savez, les Peterson sont sont connus pour leurs projets qui mettent très longtemps à arriver. Hein. C'est la première fois qu'ils ont ah non, un non jeu. on ne sait non, pas forcément. Ah bah alors moi, je vous dis, ils sont légendaires, ils sont légendaires. Maintenant, ils arrivent à sortir des projets avec moins de six mois de retard, mais le premier que tu lus a eu deux ans de retard, enfin deux ans, parce que je pense qu'ils ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables sur. Comment faire fabriquer un jeu en Chine, comment faire fabriquer un jeu de figurines par rapport à ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire plutôt le jeu de rôle, donc de l'impression papier. Je pense que toutes les erreurs possibles imaginables, ils l'ont fait. Je vais vous donner un exemple. Le, le prix qu'ils ont demandé au, au, au soutien pour envoyer un jeu qui fait 25 kg, l'intégrale c'est 25-27 kg, ils demandaient 25 dollars de frais de port. Je vous laisse imaginer la chance que ça leur aurait vraiment coûté 25 ouais, dollars de frais de port pour envoyer 27 kilos partout dans le monde. Mm -hmm. Mais donc toutes les erreurs possibles imaginées, ils les ont faites. Le projet a mis du temps et on est un petit groupe, alors pas francophone, c'est-à-dire qu'il y avait un peu tout le monde sur les forums à se dire « le jeu est trop bien, le jeu est trop bien, on en a marre d'attendre, on va commencer à y jouer autrement » et on a commencé à jouer Actual Wars par forum. Okay. Donc en fait, on avait pris des captures d'écran des différents éléments de jeu qui avaient été montrés pendant la campagne et on s'est fabriqué un fichier Excel avec les éléments graphiques pour jouer au jeu par forum. Donc on jouait 2-3 heures par jour et on a joué comme ça pendant un an, euh, un an, un an et demi. Le jeu n'arrivait toujours pas et en 2014, euh, été 2014, Sandy Peterson dit sur Kickstarter « Je viens de recevoir le premier exemplaire pré-prod de l'usine chinoise de Cudewars » et il monte cette méga boîte. Et il dit, euh, je vais l'emmener à Essen en octobre pour le faire essayer à ceux qui veulent. Et là, je suis devenu fou. <rire> je me suis dit, j'attends depuis trop longtemps, c'est plus possible le fichier Excel, c'est plus possible les petites images, je veux essayer ce jeu en vrai. J'ai donc été voir ma chère étendre et, et je vais dire, en octobre, en fait, je vais peut-être m'absenter une journée. Ah oui, mais c'est pour aller en Allemagne. Ah! Ouais, oui, mais c'est pour voir. C'est la Hollande, hein! C'est ça! C'est pour voir un, un, jeu, un jeu de société. Ah! Mais euh, promis, je reviens vite. Bon, d'accord. Et donc, on la salue. Euh, elle s'appelle Cécile, et heureusement qu'elle est là, et qu'elle supporte toutes mes excentricités, on va le dire comme ça. Peut-être qu'elle ne verra pas cette vidéo, c'est mieux pour elle. Mais, euh, et d'ailleurs, je. Anecdote réelle. Aujourd'hui, ce sont nos 10 ans de mariage et elle n'était pas forcément ravie, ravie que je vienne tourner cette non. vidéo. Je vous le dis. Hein. Ah, <rire> tu aurais dû nous le dire. Mais c'est pas, <rire> <'est> pas grave, c'est pas grave. <rire> On sera encore ensemble dans un an, donc je pourrais fêter plus dignement <rire> les 12 ans et, et c'est comme ça que je me rattraperai. D'accord, Bon anniversaire. Merci. Euh, et donc je prépare mon voyage à Essen. j'avais jamais été à Essen de ma vie, donc je commence à me renseigner sur les forums, ce qu'il faut savoir des scènes. Je prends mon avion, mon billet d'avion, je prends ma nuit d'hôtel parce que mon but, c'était même pas de me faire tout le salon des scènes, hein, c'était d'aller passer une journée, une demi-journée. En Allemagne, essayer que tu lui vois, c'est-à-dire que je me moquais oui. des autres jeux. Au mépris des autres, c'était moi, celle, <rire> Mais, et celle que j'avais même jamais pensé, et puis. Non, moi je voulais jouer à lui Wars, je voulais pas voir autre chose. D'accord. Donc j'avais tout préparé, c'est-à-dire j'avais imprimé les plans, je savais qu'il était dans le hall 4, je savais qu'il fallait que j'arrive par la porte d'entrée 3, que c'était le chemin le plus court. Ah, je m'étais mais je <rire> connaissais par cœur mon itinéraire. Je, mais j'étais idiot, c'est-à-dire j'imaginais que la terre entière voudrait jouer à ce jeu alors qu'il était confidentiel, il n'y avait, avait pas eu beaucoup de gens qui avaient baqué, mais j'imaginais que la terre entière voudrait jouer à ce jeu, que tout le monde était fou comme moi. Et donc j'avais optimisé le trajet. J'ai été le premier à arriver à l'ouverture sur le stand, je connaissais le trajet par cœur. Et donc là, je tombe sur Sandy, euh, sa femme Wendy, euh, et ses deux fils, Arthur et Lincoln, qui sont en train d'installer leur stand. C'est-à-dire qu'ils étaient même pas venus avant l'ouverture, c'est-à-dire que le salon ouvre, et ils étaient en train de, vraiment de... Ils avaient une table et ils avaient une boîte. Il n'y avait que ça, ils avaient, je crois, une, une bannière, que tu dois voir, je crois que c'est tout. Et donc j'arrive et donc je commence à discuter, je dis dit que j'aimerais essayer le jeu. Donc, bah, on commence à discuter. J'ai essayé enfin une première partie, genre une demi-heure après l'entrée, il y avait assez de monde pour lancer une partie. Ben aussi, bien, aussi bien voire mieux que quand on joue avec un fichier Excel, vous l'imaginez bien. On manipule les figurines, c'est quand même nettement plus sympa. Et donc après la partie, ben je commence à discuter avec Sandy. Et en fait, euh, je me dis, est-ce que j'ai envie de voir le reste des scènes Ben non. Je dis à Sandy, vous avez besoin d'aide Moi, je connais le jeu, je peux en parler. Il fait, oh oui, tu connais ben, Vas-y, reste avec nous. Donc, je passe ma journée du mercredi sur, sur le stand à SN à animer des parties de Kill Wars. Je connaissais les par cœur, il n'y a pas de problème. Et le soir, euh, le soir bah, euh, il est 18h, je leur dis bah, « Il faut que je rentre, demain j'ai mon avion. Euh, » Et là, ils dit « Ah non, non, non, Pip, Pip, que dalle, que dalle !»« Là, on va fermer le stand, tu viens avec nous, on va bouffer au restaurant, tu viens avec nous, avec ma famille. » Donc, je vais dîner dans un restaurant grec euh, avec les Peterson, super soirée, excellent et je trouve ça adorable de sa part, Sandy, est plein d'anecdotes, mais des tas et des tas d'anecdotes, je pense que j'en ai... Il a une histoire, son monsieur, dans le monde il, du jeu. Il a une histoire dans le monde du jeu, il a une histoire. Il est passionné de tout ce qui est les guerres, il connaît toutes les guerres par cœur, il vous parler des guerres, qui les a gagnées, qui les a perdues, il adore l'entomologie, tout ce qui est les insectes, puisque c'est ce qu'il a fait comme étude. il a plein d'anecdotes croustillantes sur le monde ludique, par exemple... En 1988, Sandy Peterson est venu à Paris avec son ami Greg Stafford, donc le, le papa de Glorenta. Et en fait, ils ont failli se faire arrêter par la police parce qu'ils ont essayé au milieu de la nuit de pénétrer illégalement dans le cimetière du Père Lachaise parce que euh, Greg Stafford, je crois, voulait voir la tombe d'Oscar Wilde. Et euh, ils ont commencé à escalader et ils ont repéré qu'il y avait une voiture qui les regardait avec un policier dedans et finalement, ils ont fait demi-tour. Mais ils ont failli finir en prison pour avoir essayé de pénétrer illégalement dans, dans, dans le Père Lachaise. Et des anecdotes comme ça, il y en a des milliers de milliers de milliers. Mais donc, super soirée. Euh, moi en tant que fan, euh, bah, juste euh, osant, je vous imaginez des étoiles plein les yeux. Et donc je repars chez moi, je rentre chez moi, et, et voilà, et je me dis c'était un super, euh, super essai, c'était une super expérience. Je raconte aux gens que j'ai pu essayer le jeu, et que c'était bien, et qu'ils ont eu raison de le baquer. Et en fait, peut-être une semaine après, j'ai un mail de Sandy qui a dû aller récupérer, j'imagine, mon adresse dans la base de données Kickstarter parce que je lui ai pas donné mes coordonnées ou quoi que ce soit. Et qui me dit euh, Ouais, bah Pete, euh, je pense que peut-être TuluWars euh, ça pourrait marcher en France, euh, dans une version française. Euh, Est-ce que tu peux nous aider à faire la page, euh, la page Kickstarter en français Bah, je dis Bah oui, évidemment, c'était pas, pas une vraie question. Et donc on fait, on fait, on fait cette première. Donc je fais cette première page et je commence à aller en parler. Ben voilà sur Trick Track, euh, aller tourner une, une Trick Track TV. Là on est en 2015. On est en 2000, euh, on est en 2000 alors, 2015, oui. Puisque 2014 est scène, donc on est un an plus tard. Et donc là je tente de lancer cette campagne en français. Je vous avoue qu'on se moque beaucoup de moi hein. enfin, à l'époque. Oui, euh, pourquoi bah, que... Bah parce que dès... Gros jeu avec des tickets d'entrée à 150 euros, le jeu de société, oui, ça n'existait pas. pas. C'est-à-dire que ça existait quand on était un fan de Warhammer et qu'on avait acheté 12 000 boîtes, mais lâcher d'un coup 150 euros pour un jeu de société, ça n'existait pas. C'était hors norme dans tous les sens du terme, des grosses figurines, on comprend pas le jeu, on a l'air de jouer des méchants. Enfin, c'était vraiment très très hors norme. Et on, globalement, on m'a dit, bah, Pete, t'auras jamais tes 40 000 dollars. Et eh ben je me suis accroché, on a réussi à faire une belle campagne puisque je crois que pour la version française on a fini à 160 000 dollars, 163 000 dollars pour l'époque, ce qui pour AKS en français donc un public français, un peu de canadien, un peu de suisse et un peu de belge c'était quand même assez limité, mais ça marche bien, euh, les Peterson sont contents et donc de fil en début, je me dit mais Pete, est-ce que tu ne veux pas nous aider euh, comme ça, euh, Bah, nous donner des idées sur les Kickstarter, donner ton avis, ton opinion ?» Et voilà comment je me suis retrouvé mmh. à commencer oh. à leur filer des coups de main. Euh. Je me rappelle qu'à l'époque, vous aviez un objectif à 1000 boîtes pour ah ouais. la France. Ah de bah, toute façon, c'est ce que tu avais annoncé. De toute façon, façon l'objectif était de pouvoir produire ces 1000 boîtes. C'est-à-dire que sinon, euh, on ne pouvait même pas produire et sortir les 1000 boîtes. Et au final Au final, on a sorti sur le premier Kickstarter français, on a dû sortir 2500 boîtes et après il y a eu une deuxième campagne avec Onslaught 2 où on pouvait proposer du français, et au final je crois que le tirage final de boîte de base France, ça doit être 4500-5000 boîtes je pense bah, pas alors, ça fait une belle communauté déjà hein, sur... ça, fait une, ça fait une belle communauté, alors encore une fois, un jeu atypique, une communauté assez atypique euh, mais mais j'en suis ravi c'est une communauté plutôt expert euh, plutôt très spécialisée on a soit des fans de Lovecraft oui. des gens qui étaient fans de Lovecraft et qui sont venus dans le jeu à cause de Cule Wars mais qui sont à la base des fans de Lovecraft, et on a des Fans, beaucoup de fans du jeu de rôle qui sont venus dans le jeu de société. Et on a des fans de jeux de société qui sont venus dans l'univers de Lovecraft. Mais il y a vraiment un peu ces trois communautés. Et il y a des gens qui sont venus ne connaissant pas l'univers du jeu de société, ou à l'inverse, d'autres qui ne connaissaient pas Lovecraft et qui sont venus à côté, à cause, de, on va dire, du jeu, des mécanismes. Donc il y a vraiment eu tout sur cette communauté. Et aujourd'hui encore, il y a un peu de tout. Ton terrain de chasse, c'est France ou c'est un peu plus loin Je sais pas France si c'est. Bah alors, francophone dans le sens où moi je communique principalement sur les forums francophones. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire que je ne participe pas sur du BGG ou autre, mais euh, je vais principalement sur du francophone bah, par la langue et par le fait que je trouve que les autres sont déjà bien servis par nos Américains. Donc, euh... mmh. Mais tu as participé au travail de traduction. Oui. Alors, sur, euh, ça dépend de quel jeu. Sur Tulu Wars, sur la boîte de base, j'ai pas traduit, j'ai fait de la lecture. C'est euh, l'excellent Grégory Priva qui avait traduit euh, traduit Tulu Wars. Il euh, y a par la suite des extensions, oui, que j'ai traduites. Ouais. Il euh, y a des extensions de traduites, j'ai fait beaucoup de relectures, pas mal de, de remises en page. C'est le problème un peu des versions françaises d'une manière générale dans les jeux, c'est qu'une phrase française, elle est plus longue que la phrase US. Donc euh, quand on est limité en termes de taille, il faut trouver des ruses et il faut aller sur les, les, les bons termes. Mmh. On a tous compris, je propose quelque chose, on a tous compris que euh, le lien c'était euh, toi et euh, Sandy Peterson, mais je sais pas si tout le monde sait qui est Sandy Pe Peterson. Oula, propose en ouais. quelques lignes moi de, de balancer des trucs et tu me corriges et tu développes. Vas-y, vas-y, s'il Si, euh, si c'est si des bêtises, parce que comme tu l'as dit, vite fait comme une évidence pour <rire> nous tous, <c> vrai. <rire> Sandy Peterson c'est celui qui a fait le jeu de rôle, euh, l'appel de Cthulhu. faut bien préciser l'appel de Cthulhu avec Greg Stafford. Hum. Pour la société Chaosium. Oui. Donc là, on parle il y a longtemps. Et là, on parle vraiment d'un des, des jeux, des jeux les plus emblématiques de, du jeu de rôle en général. Ensuite, c'est quelqu'un qui est Sandy, c'est quelqu'un qui est passé dans le jeu vidéo. Oui. Tu me corriges hein. Non non, c'est ce ça. Des Alors des il a il a fait il a fait donc il a fait principalement que tu lues sur l'univers jeu de rôle. Ouais, il, a bossé il, sur a, Gloranta, il a bossé sur Gloranta. il a bossé sur Pokémon, sur Pokémon, sur des titres plus euh, confidentiels comme Ghostbusters le jeu de rôle. Je <rire> Sandy a fait du, du Ghostbusters Ghostbusters jeu de rôle. Donc oui, il a beaucoup travaillé bah donc avec Chaosium ouais. sur euh, donc soit sur les univers soit sur les règles. Il faisait rarement les deux à la fois. C'est un game designer. Son voilà. job c'est game designer. Sandy pour le résumer, c'est ça. Il aime créer des jeux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'est pas dans une logique de euh, « je réfléchis à la rentabilité de ma boîte, je réfléchis à ce que le jeu va marcher ». Il aime accoucher de mécanismes et il aime concrétiser des idées et les mettre dans un jeu. Et après, il, il compte sur les autres pour en faire quelque chose qui peut se vendre. Mais il est vraiment dans la logique de « j'aime créer des jeux, j'aime faire plaisir j'aime créer des jeux ». Ce qui l'a emmené dans les années 90 à basculer sur le jeu vidéo. Exactement. Doom, c'est lui. Doom, Doom il, a fait, il a fait, la plupart des niveaux, des niveaux de Doom. Civilisation. Civilisation, il a travaillé, il a travaillé beaucoup oui. sur Edge of Empires. Edge of Empires. Euh, Quake aussi, il a pas mal travaillé, il a beaucoup travaillé sur justement l'équilibre euh, des, des, des unités dans Edge euh, of Empires. Il a passé des heures et des heures carrées à simuler tous les combats possibles entre toutes les unités pour voir là où euh, il fallait ajuster. Il est très très axé game design, équilibre de ses jeux. Euh, il ne commence à parler de ses jeux qu'à partir du moment où il a au moins organisé 100 parties avec ses amis de son jeu. Avant ça, il n'en parle même pas, c'est-à-dire qu'il ne donne même pas d'idée sur quoi il travaille. Il veut déjà qu'il y ait eu un premier round d'équilibrage et de retour avant de dire « je peux maintenant parler parce que d'autres m'ont donné, donné des retours ». Et pour revenir au jeu physique, plateau, mmh. dans les années 2010 bah 2000, bah même 2014, c'est-à-dire. Avec que, son projet Touloua. C'est ça qui l'a fait revenir sur, Complètement. Euh, sur le jeu de société. C'est-à-dire qu'il a tenté en 2013 de sortir un Kickstarter pour un jeu vidéo sur Cthulhu, euh, un jeu un peu à l'Advance soir, donc un jeu de simulation tour par tour, un peu d'affrontement d'unité, qui s'est votré lamentablement. Je crois qu'il demandait 10 000 dollars, il ne les a pas eu, donc euh, il s'est planté. Et il était à ce moment-là euh, de sa vie à un point où soit il continuait dans l'univers du jeu, en tant que justement game designer, créateur de quelque chose, soit il partait bosser, je me demande bien c'est pas en Inde, je crois que c'est en Inde, euh, pour une boîte à faire un job chiant mais très bien payé. Et c'était vraiment la bascule, c'est-à-dire que il était à se dire euh, est-ce que j'accepte le job ou est-ce que je reste dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire la création de jeu. Et c'est là qu'il s'est dit ben, je tente le tout pour le tout avec Toulouse. C'était vraiment le, le, son champ du signe. Si ça marche pas, eh ben, j'accepte le job, je pars en Inde et je vais faire un job chiant mais bien payé en Inde. Et si ça marche, eh ben, je serais content et je montrerai que quand même, j'arrive toujours à créer quelque chose. Il y a eu vraiment un gros questionnement autour de ce jeu-là pour lui. Donc, Tulu Wars, premier jeu de Peterson Games euh, récent. Oui. Et ça a été le début d'une série. C'était une débat. Après, il a monté sa boîte, c'est-à-dire qu'il avait créé le premier Tulu Wars, c'était pas via Peterson Games, cette boîte. C'était une boîte qui s'appelait euh, Green Eye Games, mm. qu'il avait créé avec justement, euh, donc lui, l'artiste euh, Richard Young, qui a fait tout, tout leur design de, euh, de Tulu Wars, qui est juste magnifique. Et euh, donc, un, un troisième partenaire. Et en fait, à l'issue de Clueless Wars devant le succès, il a demandé aux deux autres s'ils voulaient continuer. Et les deux autres, en fait, non, Ils voulaient récupérer leur bille financière mmh. et s'arrêter là. Et donc, Sandy a racheté leur part et a, à ce moment-là, créé Peterson Games. D'accord. Ok, euh, maintenant, ça fait 22 projets qu'il a, qu a fait au total J'ai arrêté de compter, je, ouais, ouais. je, je vais être honnête. Je, alors parce il, il, a regardé, euh... il a fait pas mal de Kickstarter, il a quelques jeux qui sortent directement en retail, donc directement en boutique, sans passer par des Kickstarter, plutôt des petits jeux, soit des jeux pour enfants, soit des jeux plutôt jeux de cartes, mais j'ai arrêté de compter, je t'avouerai. Et Pete, c'est Monsieur Wars ou c'est Monsieur Peterson Game, maintenant, en France Je crois que c'est un, un peu les deux, dans le sens où... Tu le suis sur tous ces projets On te, je... voit, on te voit sur tous Moi par euh... principe je soutiens tous ces projets. Alors euh... Est-ce que tu as gardé ton autonomie alors si tu soutiens euh, par principe tous ces projets Bah, J'ai gardé mon autonomie puisque je paye tous mes pledges. Donc c'est euh... auto... ouais, -ce... -ce que... avec mon argent que j'achète. Et donc si j'en suis pas content, c'est en ayant dépensé mon argent que je vais dire que ce jeu là ne m'a pas plu. D'accord. Mais tu donnes ton avis de toi ah, Je donne mon avis, il y a des jeux de Peterson que je n'aime pas. Il y a... Alors, ce que j'aime le moins aujourd'hui, <rire> clairement, il y a le, le Unlocking Insanity, qui est un petit roll and write à base de dés euh, sur l'univers culu. J'aime pas les roll and write. Donc, j'espérais que celui-là me trouverait un petit mécanisme un peu sympa. Il y en a un avec la folie. Mais j'ai pas aimé. Donc, j'ai pas aimé. Euh, j'ai pas été un grand fan du 8-Bits euh, Attack, qui est euh, un petit cop co carte. Alors, c'est sympa parce que c'est des graphismes de jeux vidéo à l'ancienne. Une bizarrerie quand même. Il, il, voilà, il est, il est très bizarre. Je pense que soit la partie se passe très bien et tout le monde s'amuse. Soit on se fait pourrir dès le départ Ça par le jeu, pas, et, ouais. et c'est l'horreur et on pleure du début jusqu'à la fin, mais pas d'une manière amusante. C'est-à-dire pas une tension, on va te s'en sortir, voilà, c'est genre, oh, et encore une, oh, j'en ai marre. Donc voilà, donc non, j'ai pas aimé tous ces jeux, euh, mais c'est vrai qu'à partir du moment où il y a de l'interaction forte, des mécanismes simples et des combos, j'ai tendance à aimer. Ok, c'est un peu ce qui caractérise ces jeux-là enfin on a testé euh, pour <rire> la chaîne, entre autres, euh, et sous une forte ouais. pression de Kevin. <rire> Toulou Wars. Disons le menace. Oui, des vraies menaces. Ouais, des <rire> menaces. Des <vrais rire> menaces. Ouais. Il peut être violent. Non, on a, tes... on a testé ensemble Toulou Wars. On, mais... fait... oh, on, a, on a fait un unbox de présentation de ouais. KS ouais, quand ouais, il ouais. l'a reçu. Et ensuite, et, uh... on a fait un let's play. Ouais. Mm -hmm. Moi, j'ai testé Gloranta euh, La Guerre des Dieux, mm -hmm. C'est ça. Toi, t'as testé euh, Evil High Priest. Voilà. On Evil plusieurs High fois. Priest. Plusieurs fois avec ma famille. On aime bien aussi. Hein. C'est quoi C'est des mécaniques qui sont facilement ouais. euh, acquises Alors, les mais En règle générale, règle général, les règles sont simples à expliquer. Voilà. Sandy, veut, il ne veut pas que tu passes une demi-heure à expliquer ouais, les, les ça, règles. De son jeu. Ouais. Il faut que ça puisse, que les gens comprennent vite ce qui va se passer et comment on va le faire. Alors après, il y a à comprendre comment bien le faire, mais ce qui va se passer et comment on va le faire, il faut que ce soit simple à expliquer. Vas -y, vas -y. Peterson, Game, Peterson Game, maintenant, c'est le euh, modèle économique Kickstarter. Il ne passe ses jeux que par Kickstarter. Non, non, il a, il y a maintenant, il a une gamme qui sort euh, directement. Il y a déjà 4 jeux sortis directement en boutique. En boutique. Alors, comme il n'y a pas de version française, c'est surtout du marché US. Mais il a des jeux qui sortent qu'en boutique. Quand il n'a pas besoin de l'apport financier Kickstarter, en gros, dès qu'il n'y a pas besoin d'avoir des coûts importants de développement sur des moules de figurines, principalement, sur des figurines et les moules qui vont avec, en règle générale, il va sortir le jeu, il va sortir le jeu directement en boutique. Euh, D'accord, mais nous donc on euh... est en face de quelqu'un qui dénature pas le modèle économique du KS. Bah, non, mais il faut le dire. C'est-à-dire ouais, ouais, qu'il ouais. il ne, ne saurait pas aller sortir un jeu à figurine sans l'apport de Kickstarter. Il ne saurait pas. Voilà. Et donc il l'utilise pour ça, mais quand il est capable de faire autrement, il, il le fait, il fait euh... autrement. C'est ça. Voilà, mais nous en ça, France mais... on le connaît qu'au travers de Kickstarter finalement. Oui, puisque les, ces jeux sont souvent des versions US, il n'y a pas forcément de distribution boutique. Ou alors, il faut les commander directement sur le site Peterson. Mais euh, je prenais le jeu la, la Fée des Dents pour les enfants, qui est un jeu fait par Arthur, hein, donc un de ses fils. Euh, moi, j'ai traduit exprès, je lui ai dit bah, quitte, à, quitte à faire le jeu, rajoute trois pages de langues différentes à la fin. Donc, il y a la langue française pour y jouer, mais il n'est pas sorti en France. Il ah. faut le commander sur le site de Peterson, ça reste ultra confidentiel. Mais euh, non, non, en France, il est plutôt connu via ses Kickstarter. Ou via le jeu de rôle, mais sur ouais. d'autres produits. Puisqu'on est sur Peterson Game et Kickstarter, j'ai une question euh, qui fâche. Tu vas nous expliquer c'est quoi cette histoire de TVA avec le jeu Peterson Games. <rire> oh, alors, le, le alors, le sujet. Est non, le mais sujet. Pas, ça ne concerne pas que Peterson alors C'est de plus en plus d'éditeurs. Juste expliquer le principe de base de la TVA, si vous n'avez jamais joué à calculer la TVA. Rapide, rapide ennuyeux, mais vraiment rapide. <rire> facile. Quand vous achetez quelque chose en Europe, il faut payer la TVA, donc la taxe sur la valeur ajoutée dessus, aussi bien sur le produit que sur les services associés au produit, type l'expédition. Ouais. Donc, ça, c'est le principe. Aujourd'hui. Un Kickstarter, lorsqu'on le commande, c'est souvent une boîte américaine, donc on ne paye pas de TVA, il n'y a pas la TVA, Kickstarter ne vous rajoute pas magiquement 20,6% sur votre, votre achat. Par contre, le, le porteur du projet, lorsqu'il va vouloir faire rentrer votre produit en Europe, donc dans la zone européenne, il va devoir déclarer la valeur du produit et payer à ce moment-là la TVA, donc 20,6% de l'ensemble. Et historiquement, on va dire, au début du Kickstarter, c'était un peu le Far West, et certains porteurs-projets, soit oubliaient de déclarer la TVA, soit la déclaraient, mais pas sur le prix de vente, formule, mais sur le prix de production. Donc si ça coûte 20 à produire et qu'on le vend 100, ils payaient une TVA sur 20. Donc c'était assez facile de ne pas monter le coût final pour le backer. Maintenant, l'Europe a vraiment durci, euh, durci euh, on va dire, ses, ses réglementations. Je pense par exemple, à mes amis de Cool Notes, vous avez peut-être vu que récemment leurs coûts d'expédition de, vers, vers l'Europe ont oui, augmenté. Parce ouais. que maintenant ils sont obligés de payer la TVA. D'accord. Vous comprendrez ce qu'ils faisaient avant. Ouais. Et face à ça, il y a trois choix si on est porteur d'un projet Kickstarter. Soit on dit, ben, les pledgeurs européens, dans leur frais de port, je leur rajouterai également la TVA. Parce que moi, je n'ai pas de raison de la porter. C'est l'acheteur qui doit l'acheter. C'est ce que fait Peterson Games. Et donc mécaniquement, ben, un pledge à 100 euros, ben, il coûte 120 plus éventuellement du shipping. Donc, ça coûte cher. D'autres sont un peu plus malins ou alors ont des populations qui leur permettent de, Ils se disent, j'ai relativement peu de clients européens. J'ai beaucoup de clients américains. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accepter que sur mes clients européens, ben je vais réduire ma marge, c'est-à-dire que je vais payer sur ma marge la TVA. Mmh. Donc ça, ça marche ça si votre marge sur cette population là, elle est supérieure à la TVA. D'accord. Si elle ne l'est pas, vous avez un problème. Et il y a une solution qui est aujourd'hui la plus admise, on va le dire comme ça, ou en tout cas assez fréquente, c'est que le créateur du projet, il va, en lançant son projet, se dire je vais avoir trois quarts de pledge hors Europe, un quart pledge Europe. Je calcule ce que va coûter ce quart de pledge Europe mmh, en TVA et j'augmente mmh. le prix de mon pledge je pour donner un petit bout de TVA à tous les pledgers, y compris ceux qui sont aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose sur lequel Sandy Peterson, qui est très américain, refuse, refuse de dire les Américains n'ont pas à payer pour les régulations européennes. Donc à partir de là, Sandy n'a qu'un choix, c'est de dire, ben moi ma marge elle n'est pas suffisante sur des petits tirages. Alors enfin, quand on parle de gros tirages, ça marche, mais sur des petits tirages, elle n'est pas suffisante pour prendre la TVA à ma charge, sinon je perds de l'argent. Et donc oui, aujourd'hui, il affiche sur sa page Kickstarter, l'Europe, vous avez 20.6 de TVA qui vont être ajoutés à votre shipping. Il montre le chiffre, hein, il dit vraiment 24$ dollars de, de frais de port plus 20$ dollars de TVA. Mais donc oui, quand on voit un jeu, là, je pense au, au dernier en date qui est euh, Dinosaur euh, 1944. on va parler. Voilà un pledge qui est, qui doit être à 79 dollars. Ben, plus 40 de frais de port plus TVA, ouais, donc on ouais. commence à se dire la moitié du prix, ouais, ouais. Du plus la moitié, ouais, ouais. pour qu'il arrive chez moi. Et donc oui, ça, ça, râle, ça, ça râle, mais il y a une réalité économique derrière. pour ça que je me suis permis de te poser la question. Mais t'as raison, <rire> mais... Mais effectivement, mais... il y a de plus en plus de producteurs de jeux qui commencent à, à faire ça. Ça se fait de plus en plus. Euh, Frosthaven ouais, ouais, l'a Frost annoncé. Vrai, et Frost Even, quand vous voyez le, le, le, le montant qu'il a amassé, il va avoir un tirage qui lui, permet, qui lui permettrait même presque de le prendre sur ses, sans doute sur ses frais de marge. Mais là, il dit, non, non, je suis honnête, vous aurez à payer la TVA, il l'annonce. Très bien. Donc, c'est quelque chose que la communauté française ou européenne va devoir admettre de plus en plus Mais je comprends que ça va se râler parce qu'on a eu l'habitude de payer euh, du shipping pas cher et pas de TVA. Et il bah, faut se dire que jusqu'ici, ouais, c'était Sandy qui payait la TVA. D'accord. Après, c'est pas un secret, mais jusqu'ici, sur tous ces produits français, donc je dis bien les produits sortis en langue française, donc je pense à Kulu je pense à Glorenta, je pense à Planète Apocalypse, Sandy Peterson a perdu de l'argent. Ouais, dans la globalité de toutes ces campagnes, Les produits français, il a toujours perdu de l'argent à cause de la TVA, plus les frais annexes de traduction, localisation, tirage plus réduit. Il a toujours perdu de l'argent. Hmm. Mais il y reste attaché à... à ce que ces, ces jeux euh, Mais en France, en Mais quelqu'un arrive régulièrement à le convaincre de retenter le coup pour un jeu de plus, Merci. et Merci. de pousser Merci. un peu... <rire> non, non, mais... Alors après... Aujourd'hui, je ne le fais pas sur tous, mais c'est vrai que quand je suis convaincu qu'il y, y, y a une vraie appétence, oui, je, je pousse un peu violemment. Et, et encore une fois, c'est l'avantage avec Sandy, c'est-à-dire que lui, il est, il est game designer, donc lui me dit facilement oui. Après, il y a sa business manager, Christy, qui, elle, dit ben, on va quand même d'abord regarder les chiffres. <rire> oui, mais non, mais l'engouement, il faut y aller, c'est l'énergie. <rire> euh, donc oui, oui, j'arrive quand même à passer un certain nombre de choses là-dessus. Donc bon, oui. tu sens quand même que euh, tu as euh, une certain, un certain poids dans les, dans les décisions que pourrait prendre euh, ah ben. l'entreprise sans me lancer de fleurs, si je prends la campagne là de Dinosaur 1944 je leur ai fait changer tous les pledges tout le contenu des pledges et leur prix ah oui pour la France non, au global pour leur dire vous êtes en train de passer à côté de quelque chose vous n'êtes pas sur le bon positionnement vous n'êtes pas sur les bonnes extensions, vous n'êtes pas sur le bon contenu vous n'êtes pas sur le bon prix donc oui, alors ça fait des réunions un peu musclées mais oui c'est comme la dernière campagne de Cthulhu où tu as réussi en fait à mettre un, un petit pack payant pour les français mais Ah oui, c'est en français. Voilà. Parce que sinon, ça que... c'est un autre exemple. Mais là oui, dans dinosaure, on, a, on aurait été sur autre chose, je pense une autre dynamique, c'était pas le même prix, les contenus étaient différents et je pense qu'il serait passé à côté de quelque chose. Alors après je peux me tromper mais Est-ce que tu as des équivalents de toi dans d'autres euh, pays ou est-ce qu'on est vraiment chanceux de t'avoir euh, euh... Alors, des pits, heureusement, il n'y en a pas ailleurs. Je pense que c'est mieux pour le monde. Mais euh, Alors, en Allemagne, en Allemagne Sandy a un ami de longue date qui s'appelle Fabian, euh, euh, qui fait un peu le pit, qui fait, le, qui fait du community manager. D'ailleurs, même au-delà de l'Allemagne, c'est vraiment lui qui gère, euh, si vous écrivez sur la page Peterson Games, euh, Facebook, le chat, c'est lui qui gère le chat. Euh, donc, il y a un Fabian, mais qui, lui, est avant tout un, un, un ami de longue date de Sandy et un fan, mais avant tout un ami de longue date de Sandy. Mais sinon, non, dans les autres pays, je n'ai pas trop trop vu, en fait. Je c'est hein. vraiment des exclus qu'on a nous grâce à toi faut le dire c'est ouais. des trucs qui seraient sans doute pas arrivés alors ouais. après exclus ou pas exclus mais euh, ça aurait été différent peut-être mieux hein, je... Ah, tu peux avoir la pudeur de dire que <rire> mais, mais c'est le cas bah, 4500 boîtes françaises ce, français, que, ça, même. ce ouais. que je peux dire que oui alors, <rire> euh, sans fausse modestie, oui, sans moi il n'y aurait pas eu de version française de tous ces mais jeux là ça c'est une, une certitude ouais, c'est un phénomène alors c est, c est, c est... tout le monde ne joue pas avec Toulouse mais c'est quand même <rire> un beau phénomène tout le monde sait de quoi il s'agit en tout cas Enfin, je trouve que maintenant, le jeu a acquis une belle notoriété, quoi. Mais parce ah qu'il ouais, était un peu revu. C'est l'air, quand même. Ça peut paraître déstabilisant pour les gens qui vont écouter cette, cette interview, de se dire que tu... Est-ce que tu imagines que ta liberté induit forcément le fait que tu doives acheter tes jeux Est-ce que tu ne pourrais pas jouir de ta liberté de parole si tu étais salarié de, de l'entreprise ou si tu recevais une contrepartie non, mais alors, regarde. Ça paraît si, inconcevable que ça. regarde, un bon exemple. Excuse-moi, Nico, je Non, mais, non, mais c'est, d'abord, moi, je veux, je suis avant tout un fan. Donc, je trouve normal en tant que fan de soutenir ce créateur. Mais au-delà de ça. Ce que je veux dire, Pete, c'est que, il y a des gens chez Mythic Games ou il y a des gens chez Monolith qui sont fans, qui travaillent dans ces entreprises. On en a, on en a rencontré. travaillent dans ces entreprises. Ils sont fans des jeux qu'ils créent. C'est le propre de la passion. Euh, et c'est pas, euh, pas en, en une équation avec le fait qu'il soit salarié. Oui, mais moi, c'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est pas, pas de m'occuper de Peterson Games. Il y a un autre travail à côté qui n'a rien à voir et mm -hmm. c'est pas mon travail. Mais t'as pas envie d'en faire ton travail J'ai pas envie d'en faire mon travail. Et, et pour revenir au point de Sandy qui offre des trucs, oui, Sandy régulièrement, il m'offre des pledges. Il m'offre bah, des pledges. Donc bah, moi, qu'est-ce que j'en fais bah, Je les fais gagner sur la page Facebook. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai soutenu, j'ai mon jeu. Donc je l'offre à des fans. Mais. Euh, mais. Et c'est pas. Encore une fois, Sandy m'avait proposé de me payer. C'est bon, moi qui ne veux pas, c'est mmh, pas une. Mmh, euh, c'est dans ce sens-là. Non, mais c'est intéressant. Mais, et à l'inverse, et encore une fois, Sandy est quelqu'un de généreux, Sandy m'a déjà invité chez lui. Oui, euh, non, non, non, mais, non, non. Mais, mais dans cette dynamique-là, moi je ne veux pas toucher une rémunération ou un. Je considère en tant que fan que c'est déjà, entre guillemets, et je, et je pense que le mot honneur, un plaisir de pouvoir travailler avec Sandy Peterson mmh. au quotidien et de pouvoir échanger avec lui. Mmh. Et que ça vaut, entre guillemets, tous les dollars qu'on pourrait mettre derrière. Mmh. D'accord. Mais. Ouais. Mais c'est une position ouais, qui est peut-être un peu. Euh... Pour moi, c'est vraiment clairement l'aboutissement de. Des fanboys. De que... <rire> ah, bah, ben oui, là, c'est si vraiment. Euh, Mais c'est ça Moi, je suis. Tu vois, si j'avais la possibilité de travailler pour Georges Lucas, par exemple, mmh. parce que moi, l'équivalent, c'est Star Wars. Mmh. Moi, j'emmène les sandwichs sur le plateau de Star Wars <rire> gratuitement <rire> et je... je nettoie même les crottes des animaux. <rire> hein. Je comprends, je comprends, ton positionnement. C'est vraiment un aboutissement, quoi, c'est génial. Ça. Pour une personne, je veux dire. C'est topissime. Hein. Et pourquoi avoir fait le choix de ne pas passer par un éditeur français Sûr sur ces jeux. Pourquoi il ne se seraient ah, pas édités en France, ah par un Alors, français pour certains. Enfin, celui-là. Par par donc lui, il est... donc, y a eu une première tentative. Il y a une première tentative euh, pour sortir justement avoir un distributeur français, euh, puisqu'il y a eu un projet Ululé il euh, y a quelques, quelques années en partenariat avec Sans Détour, Ludique Bazar, Ludique Bay, que Sandy connaissait. <rire> <rire> bah oui, non, mais que Sandy connaissait forcément pour tout le travail qui avait été fait sur l'appel de Cthulhu Bien sûr. par euh, par Sans Détour. Votre et temps. donc, c'est vrai que quand, euh, quand Cthulhu Wars est arrivé euh, et que j'ai sorti ma VF, ça a comme dû attendre la VF, le patron de Sans Détour, donc Piotr, a dit à Sandy, nous, on aimerait bien, euh, parce que le caisse avait le marché, on aimerait bien aussi nous euh, vendre, vendre Cthulhu Wars. Est-ce que tu nous laisserais faire une campagne Ça se voyait sur le dig c'était quand même euh, ouais, ouais. vachement porté. C'est ça. Donc, euh, on voudrait faire une campagne euh, euh, Est-ce que Pete pourra nous aider J'avais bon, oui, une pourra. exclu, il me semble, non voilà. bah, C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ça, il y avait le on voudrait, on voudrait maintenant vous distribuer et on voudrait commencer par refaire un print de Cthulhu ouais. parce que justement votre print initial il est sans doute déjà tout parti et donc Sandy a dit oui euh, donc euh, ça devait être Ludic Beck qui a lancé cette campagne euh, sur Ulule, qui a plutôt euh, qui a, qu a, voilà, ouais. qu a plutôt pas mal marché ouais. euh, qui a plutôt pas mal marché Là t'es pas dans l'affaire encore bah, oui. si parce que c'est moi qui fais l'animation sur les pages, euh, la page Ululé euh, qui était faire des démos je sais plus où euh, j'ai d'ailleurs été payé par Piotr euh, qui m'a offert un mug j'ai ai bien aimé mais, euh, mais donc voilà donc, ils lancent leur première campagne Ululé donc Sandy fait produire en Chine envoie la marchandise euh, donc, euh, à, à Ludic, Ludic Bay et là euh, Piotr lui dit ah ouais, en ce moment je suis un peu, un peu short en sous euh, mais t'inquiète pas je vais te payer Sandy qui est coeur sur la main oui pas de problème très bien lance sur Kickstarter Onslaught 2 donc la deuxième saison ouais. de wars et là encore euh, ouais, là, là, Piotr là, là. se manifeste en disant bah oui nous on voudrait faire un Ululé Onslaught 2 ou faire des précommandes en France et là moi j'avais dit à Sandy il n'a pas encore payé ce qu'il nous doit déjà propose quand même la VF sur Onslaught 2 et ça ne mmh. l'empêche pas lui avec son réseau franco-français de prendre des précos s'il veut mais va sur le truc donc, on lance, on fait all slot 2, et là on dit à Piotr, bah, ça y est, on va, te, on, va on va lancer la production de ta partie. Maintenant, par contre, il faudrait que tu payes un peu. Et là, Flat plus line. de son, plus d'image. Donc, ils ont laissé une ardoise de 155 000 dollars à Sandy. Ah, Donc, quand on est une petite boîte, vous imaginez une petite boîte familiale, et ben, ah. 155 000 dollars, ça fait un trou. Sandy, à cause de ça, a dû hypothéquer sa maison, juste pour info, hein à cause de ce trou dont prévu de 150 000 155 000 dollars. Ouais. Et donc, les relations, bah voilà. Et donc après, il y a eu les problèmes bah, que vous avez connus peut-être sans détour qui, pareil, ne payaient pas les royalties à Chaosium pour euh pour l'appel de Cthulhu. Dans encore les gorges chaudes. Voilà, il y a eu un certain nombre de personnes laissées. Comment c'est possible que cette entreprise perdure Ah non, elle n'existe plus. C'est fini. Mais là où c'est. Mais confrontation, c'est terrible pour les Non, non, sans détour existe toujours. L'éditeur sans détour existe toujours. Mais là, après, lui a trois boîtes. Donc après, là, c'était Ludic Bay, mais il a sans détour, il a trois boîtes. Mais là où moi, ça me fait mal, c'est qu'il y a des gens qui ont soutenu la précommande. Donc, pour la deuxième saison que Sully Wars auprès de, de Piotr, qui ont donné de l'argent et qui n'ont jamais rien reçu. Ouais, Parce qu'à la rigueur, rien. les premiers backers de la première campagne, ils ont donné de l'argent à Piotr, ils ont reçu leur jeu. Alors, Sandy n'a pas reçu l'argent, mais au moins les backers ont reçu leur produit. Mm. Ceux qui lui ont, ont fait confiance sur la précommande de la deuxième ont reçu zéro que dalle. Mm. C'était ouais. un pledge à combien sur le 150 aussi Sur le deuxième Le deuxième 199, je dirais, pour le euh, juste les nouveautés Ouais, voilà. Ouais. 200 dollars ah, 200 euros ouais. C'est Plus euh, frais de port, plus tout voilà, ça. Voilà, ouais, plus ouais, éventuellement, ouais. ça avait pris un peu des extensions. T'as facilement pour 300 dollars de perdu. Quoi. Épisode douloureux. Un spécial ouais. dédicace à ceux qui attendent confrontation, qui l'auront jamais non plus. Bah, euh... Confrontation, aventure, oui. enfin, Puis oui, il y a un certain nombre de projets comme ça. Tous euh... Ceux qui ont acheté dans la boutique ludique Bazar et qui n'ont jamais reçu leur commande, quel que soit le jeu. quoi Parce qu'ils sont partis avec la caisse. Ouais. C'est ça. C'est pas aller au judiciaire derrière Alors donc on a, euh, on a on a on a voulu on a voulu aller au judiciaire alors sachant qu'ils sont mis en liquidation donc après c'était s'inscrire sur la liste des créanciers et j'ai eu une discussion avec un bon ami euh, qui travaille chez Asmodée et qui m'a dit ah oui nous aussi on a une on a on a une ardoise avec eux euh, et nos avocats nous disent que c'est pas la peine d'y aller donc là on s'est dit les avocats d'Asmodé disent qu'il n'y a rien à récupérer. Non, en fait, on va pas y aller. On a changé d'avis, là. On va, on, va, on va pas perdre des dollars. On peut se dégager des frais. C'est ça, avoir... voilà. Donc, euh, non, non. Bah, les, les derniers stocks mais étaient non. vendus par palette euh, dans des hangars à Lyon. Euh... Ah, mais c'est ça. Moi, j'ai vu des photos de produits que tu loues, hein, dans, ah, dans ouais. ces ventes, euh, dans le hangar solde ah, là, tout doit partir. Ils vendu deux fois. Ah, <rire> bah, mais... Ah, mais... Tellement malin, tellement malin. C'est un épisode qui a marqué de... euh, la, la communauté des joueurs, hein, que ce soit en jeu de rôle, en jeu de figue, en jeu de plateau. Mm -hmm. euh, il y a eu beaucoup de victimes ouais, mm -hmm. sur cette affaire. C'est pour ça aussi qu'il y a une tension, et c'est le deuxième sujet qui fâche, sur les délais de livraison des, des produits. Quoi. Les, les gens se disent, tant que je n'ai pas reçu, euh, je ne suis pas sûr de pouvoir avoir mon produit. Alors, ça, d'abord c'est d'abord très, euh, très naturel. C'est-à-dire que ah, j'ai donné de l'argent il y a un an, un an et demi, parfois. Je commence et à trembler. Hein. Et mm -hmm. Alors... Je commence à trembler. Moi, je l'ai chaque fois que je soutiens un projet Kickstarter aussi. Mais à l'inverse, après, je ne suis plus dans la même position par rapport à une boîte qui a déjà livré 20 projets versus celle qui est, est son premier projet. Et là, euh, là, je, là, je tremble. Moi, j'ai un certain nombre de projets <rire> où je ne verrai jamais le produit. Mais euh, l'avantage, au moins, avec les Peterson, Sandy, il, il vendra sa maison s'il faut, il vendra, il vendra tout, mais il livrera toujours ses pledgers. Donc, au moins, spécifiquement pour Peterson Games, je ne suis pas inquiet. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a d'autres, où tu peux te dire, il y a peut-être des mécanismes de cavalerie. Là, après, sans être dans les finances de la boîte. C'est difficile. Moi, j'ai accès aux finances, donc je sais que Peterson n'est pas sur ce mode-là. Mais euh, oui, des fois, sur des, des, des projets, des, des éditeurs qu'on lance plein, tu te dis euh, « Est-ce qu'il n'y a pas un appel de, de fonds juste pour payer les prods des X précédents ?» mmh. enfin, C'est ah bah légitime. C'est l'un des grands débats de... Le Kickstarter depuis euh, quelques bien années, c'est sûr. Ouais, c'est un sûr. débat qu'on a eu avec euh, avec Monolithe qui euh, ouais, ouais. précisément qui se nous, ça, nous... voilà qui se refuse à ça qui nous expliquait que quand il terminait euh, il avait la tentation bien de sûr de le faire systématique de dire ça y est j'ai eu un apport je vais tout de suite pouvoir lancer tel projet et qui au contraire euh, euh, ne le fait pas et puis euh, et puis ben bah, Mythique euh, malheureusement euh, j'ai peur que Mythique traîne un peu cette image là. Même si Léo euh, nous sans a expliqué... Sans bah, Sans défendre, puis il nous a expliqué quelle était la mécanique, et puis surtout la mu qu'ils sont en train, eux, mm -hmm. euh, d'opérer. Oui. Ils cherchent à s'améliorer. Euh, ouais. Voilà, mm -hmm. hein, ils cherchent à s'améliorer, mais euh, ouais, c'est un vrai risque. Ouais. Mais le, le problème, en fait, c'est qu'à partir du moment où tu lances une boîte qui va utiliser Kickstarter ou qui va produire, tu es obligé d'avoir un planning de sortie régulier parce que tu as une partie de ton équipe qui, une fois qu'un projet a été lancé exactement. en termes ouais, de fichiers, ouais, ouais. bagland ben, ils il faut voilà. les payer. Donc, il faut bien ouais, les faire ouais, travailler ouais. sur un autre sujet. Et... C'était l'argumentation bah, de, de Léo de Mythic Game qui nous disait « Moi, quand j'ai fini un truc, il faut que mes designers, je les mette sur autre bien chose. Sûr. Il mmh. faut que euh, mes créateurs, je les mette le, sur le, autre le chose. » euh, voilà, euh, Le salaire, il tombe tous les mois. Euh, voilà, le salaire, euh, il tombe tous les mois, exactement. Ouais, ouais. Ouais, C'est euh. intéressant. Alors, Par contre, après, tu t'équilibres dans le sens où tu dois à la fois avoir des petits projets et donc c'est la façon dont travaille Peterson, c'est-à-dire que plein de projets en parlait, des petits projets qui d'ailleurs iront pas forcément sur KS, des projets moyens, des gros projets qui justement vont demander un peu d'investissement et il faut avoir un peu toute cette vitesse-là et cette agilité qui est de dire en fonction d'où on en est dans le développement des jeux, peut-être faire passer un projet avant l'autre en termes de, de planning, de lancement qui certain parce que tu peux pas non plus relancer tous les mois et il faut avoir justement un peu de matière pour pouvoir T'ajuster au mieux par rapport à « Ok, mes graphiques designers, ils sont dispo, je peux les faire travailler là-dessus. »« On est bon au niveau des règles. Ah non, là, il y a un gros, un gros goulet d'étranglement, faut changer. » Et on pilote un peu. Alors après, on a des plannings dans l'année de ce qu'on veut sortir, mais euh, au moins deux fois par an, on bouge des, des blocs dans le planning. Du coup, on peut venir à l'actu Moi, j'avais une dernière question ah. avec… Euh... Je t'en prie. Justement pour les jeux en français, oui. est-ce que le Evil High Priest c'était entre guillemets un accident avec Edge Est-ce que est qu'il y aura d'autres oui, jeux comme que, ça ouais, Donc que que alors ça, ce c'est pas, hein. pas un accident, l'histoire est la suivante. Euh, euh, donc, ben, corollaire de ce que je vous disais tout à l'heure, Sandy Peterson ne gagne jamais d'argent sur ses jeux localisés, parce que c'est vrai pour les Français, mais c'est vrai pour les Allemands, c'est vrai pour les... Peterson Games a pris la décision qu'il ne ferait plus du localisé que via des partenaires dans les pays et charge aux partenaires de développer la version localisée. Alors que Peterson fera produire dans les usines, mais tout le travail de maquettage, traduction, conception et commercialisation doit être porté par le partenaire. Donc en gros, ils ou pas de problème. Vous venez nous voir, on vous donne ce qu'il faut, mais vous vous en occupez avec des royalties, mécanisme classique. Et donc euh, moi, je me suis dit, bah donc ça veut dire que j'aurai plus trop de produits français directement par Peterson. J'ai déjà trop tiré sur la corde. Bah je vais essayer de trouver un distributeur. Euh, après l'épisode sans détour euh, je vais essayer de trouver un distributeur et euh, hasard de la vie euh, j'ai euh, travaillé dans ma jeunesse à l'époque où j'avais des cheveux euh, dans des. Il y en a d'autres ici qu'on fait. Voilà, <rire> voilà. <rire> voilà <rire> il y en a, a d'autres qu'on se prend. là J'ai travaillé dans une boutique, dans une boutique, et euh, okay. ça s'appelait Games, Games. Okay. Donc c'est. ça. Alors à, à Paris deux, le centre commercial, juste euh, vraiment à côté de chez Kevin. Euh... Moi, je, euh... sais, je travaillais en boutique quand j'avais des cheveux. Ben voilà. <rire> et c'était. Ah, et il oui, y oui. avait un vendeur. En fait, il y avait un vendeur, euh, un vendeur avec qui j'ai travaillé dans cette boutique. Donc on a, on a bossé ensemble pendant pas mal de temps. On s'est complètement perdu de vue. Lui, il est parti à l'étranger. Et en fait, il, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, sachant qu'en fait, c'est le, le patron de des de France. Donc voilà. Oui. Et donc, on a repris contact sur un, un sujet qui n'avait rien à voir avec le monde du jeu, vis-à-vis oui, -vis de, oui. de nos enfants euh, et l'éducation de nos enfants. Et on a discuté là-dessus. Et il m'a dit, mais, euh, ouais, mais si tu veux, si tu cherches, bah euh, contact, euh, contact chez Novalis, Novalis ils éditent justement, c'est les, les, les petits distributeurs à se modder justement, euh, pas grosse structure mais plutôt petite structure euh, regarde avec eux et donc on a présenté plusieurs jeux, euh, ils étaient pas chauds tout de suite pour reprendre Q Wars parce que justement c'était une gamme déjà établie avec plein d'extensions, donc ça demandait un prix d'entrée pour faire un reprint très important, ils ont dit bah tiens, un jeu, un jeu de worker placement, euh, ouais euh, pourquoi pas, donc ils ont traduit eux-mêmes euh, Evil Eye Priest, euh, ils ont traduit eux-mêmes l'Israel Priest et ils l'ont mis euh, ils l'ont mis comme ça en boutique. Donc c'était le premier jeu de coopération donc avec euh, asmodee slash Novalis. Et depuis maintenant on travaille donc avec Edge, cette fois sur la partie euh, jeu de rôle puisque Sandy a sorti Que tu du mythos qui permet de jouer avec les créatures et le monde du mythe dans les règles de Donjons et Dragons. Et donc là pareil, Edge a dit, ah ben, nous on le veut pour la France et l'Espagne. Donjons Dragon ouais, et Dragons 5. Oui, Donjons et Dragons 5e édition, ils l'ont fait pour Pathfinder aussi. Ouais. Et euh, donc là, euh, Edge on a attend, traduit. On attend les versions françaises. De quoi Bah De mythos. Mmh. Ah ben, en théorie, il devrait arriver dans les boutiques cet été. Euh, J'ai relu la trad et on a, tiré le, on a lancé le, le, le bon à tirer. Donc, euh, en théorie, la version française de Cthulhu Mythos pour Donjon Dragon 5 arrive édité par Edge cet été. Alors, attention, c'est pas l'appel de Cthulhu avec les règles de Donjon 5, c'est un guide. Pour intégrer le mythe de Cthulhu dans sa campagne de dans dungeon. de l'Heroic Fantasy, ça. avec le, le, le moteur des d 5 C'est exactement ça. De... C'est du médiéval fantastique. C'est un... un supplément. En fait. C'est un gros gros de supplément. De 400 pages. Un gros <rire> supplément de 400 pages, mais c'est un avec des règles pour gérer la folie, avec des ouais. règles spécifiques de magie pour correspondre à. Justement, non, parce qu'on à... pourrait se dire tiens ils ont fait euh, ils ont fait euh, Une version moderne l'appel Cthulhu... euh... de Cthulhu avec le moteur. Non non pas euh... du tout. C'est vraiment pour jouer pour amener l'univers de Lovecraft dans sa campagne d'Heroic Fantasy. En parler en intro, ça. Ça, ça permet des choses. Ça on permet en des choses, en canéras, Je pense qu'il y a des maîtres de jeu qui vont se faire plaisir. Il y a, y a quelques crasses à faire, assez <rire> sympathiques. Je te propose une petite perche pour parler d'un jeu de dinosaures. Ah, une perche de dinosaures, magnifique! Euh, Alors, actualité! Je suis allé, euh, pour revenir sur le sujet des retards euh, et sur le dinosaure, quand je suis allé <rire> regarder la page du KS, ouais. j'ai vu qu'il y avait le, la liste de tous les projets KS de Peterson Games ouais. avec l'état d'avancement. Ouais. Et c'est globalement plutôt ouvert. Au global, oui. Ouais. oui, oui. Tu as vraiment toute la liste de tout ce qui a été livré. Oui. Euh, si, si jamais ce n'est pas livré dans un pays spécifiquement syndiqué, je spécifique. mmh. trouve ça vachement bien et vachement rassurant pour quelqu'un qui serait oui. un peu méfiant par rapport à la... la... Peterson a une, tel, une telle ah. réputation sur ses livraisons qu'on est obligé d'être transparent. Enfin, faut... <rire> on ne peut pas continuer à être les gens qui livrent le plus lentement du monde. <rire> c'est pas possible, il faut s'améliorer. J'ai regardé, voilà, sur 22 projets, on en a 16 qui ont été livrés au total. Non mais c'est rassurant, voilà. ouais, donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de retard, mais voilà. Et surtout, les retards, raison, a... alors je vais, je vais mettre à part l'épisode Covid, mais la fenêtre de retard se rétrécit d'année en année. C'est-à-dire qu'avant, on était des retards à l'échelle de deux ans. Maintenant, on est plutôt des retards à l'échelle de six mois. Donc, c'est loin d'être parfait. Hein. Mais au moins, ça, on va dire, ça voilà, ils se professionnalisent et, et il y a des erreurs qu'ils ne font plus, comme croire, euh, croire sur parole les usines chinoises. Ils ont compris qu'il fallait régulièrement ouais. aller en Chine Voir la, la vérité vraie, euh, mmh. et pas juste le « oui, c'est prêt, presque prêt ». Je crois que le monde a compris, <rire> oui. on ne pouvait plus faire confiance en la Chine. Hein, euh. Donc voilà, donc là maintenant, Arthur va trois fois par an euh, voir l'état des prods en Chine. Mmh. Arthur ouais, Peterson qui est le fils de... Un Saint des fils, ouais, un oui. Un des fils de Sandy. C'est ça. Donc on va saisir la perche énorme de, de Toto, là. ouais alors tiens, je te la, la retends. <rire> alors tu, tu me dis que le, les temps de retard diminuent, oui. mais j'ai l'impression que les temps de livraison augmentent. Parce que là, euh, Dinosaure, en oui. 1944, il l'annonce pour euh, de, fin 2021-2022 quoi. Là, ils ont, enfin, Arthur a pris un parti pris. C'est, Il s'est dit, je ne sais pas aujourd'hui projeter l'impact du Covid ouais. sur les chaînes de production. C'est-à-dire qu'elles ouais, ouais. se sont arrêtées pendant 3 mois. Elles commencent à reprendre. Aujourd'hui, on est à 60%. Par exemple, pour les usines utilisent Peterson Games, elles n'ont pris qu'à 60%. Donc, il dit, je ne sais pas projeter par définition, il y a eu tout autant de projets donc, qui ont du retard, donc il dit, mmh, mmh, moi il je voir. ne prends pas de risque, je ne dis sûr. pas, j'annonce pas une, une livraison en un an, je prends en un an et demi, il dit dès maintenant je dis c'est 18 mois parce que je ne sais pas projeter l'impact du Covid. Donc je trouve ça plutôt honnête. Et ça ça ah, fait ouais. partie des éléments de langage. On le sait sur la page qui est créée, Je suis pas ça. sûr qu'il l'ait dit en fait. Ouais, c'est intéressant de savoir. Je suis pas sûr qu'il l'ait dit, mais c'est clairement ce qu'il dit Il dit moi je sais pas. Il dit je commence à comprendre la vitesse de production normale des usines avec lesquelles on travaille, mmh. y compris celles avec lesquelles on ne peut plus travailler, mmh. parce qu'ils en ont changé certaines. Mais dis, moi, le, le coronavirus me pète mes plans de production. Mmh, mmh. Et produire ailleurs qu'en Chine, ils ont pensé. Pour le plastique, c'est injouable. Tout le monde le, le dit, finalement. Économiquement, aujourd'hui, ce qu'on peut faire de très bien à des prix intéressants, avec la, la bonne qualité, bien sûr, hein, tout ce qui est papier, c'est-à-dire imprimer des bouquins de jeux de rôle, Pays de l'Est le font très bien, l'Italie le fait très bien. Italie et Pays de l'Est pour imprimer des bouquins nous de nous jeux préférons. de rôle, mais pas la peine d'aller en Chine. Mais par contre, dès que c'est de la figue plastique. Chine obligatoire. Malheureusement, aujourd'hui, Chine obligatoire. Non, mais tu dis exactement ce que disait Frédéric. Ah, mais c'est... Dans les mêmes termes. Faire ouais, du, mais... bouquin, Italie, du bouquin italien... Du bouquin, du. un jeu de cartes, du bouquin... Le... Le... Il y a pas le qui a ouvert une usine qui est en Chine, mm. Donc euh, est-ce que c'est avec cette usine-là qu'il travaille Tu tu tu le sais ou pas, pas Non, on travaille pas avec celle de Paolo. Par contre, euh, Fred bosse avec. Euh, mais non, nous on a nous on, a, on, a, on travaille beaucoup avec Panda. Parce que j'ai envie et de dire a... un Européen en mmh, Chine. Est-ce mmh. que ça peut peut-être faciliter <rire> le relationnel Pas pas mmh. pas d'avoir de de la prévalence, hein Mais mais se dire au moins on sait avec qui on travaille et mais euh... les, les patrons les patrons enfin le patron et la patronne de l'usine chinoise euh, pour le plastique, je dis bien pour le plastique parce qu'il y a des usines qui font le papier des usines qui font le plastique, ouais, mais hein, pour les figurines de plastique qu'utilise principalement Peterson Games, ce sont deux Américains. Hein, deux Américains hein, qui hein, vivent je sais plus où en Amérique. D'accord. Les patrons de l'usine sont américains. Alors sans doute avec un partenariat local chinois qui va bien parce qu'on monte pas de business tout ouais, seul ouais, en, en Chine. <rire> loin, ouais, mais, ça, mais Parce que là il y a Edge qui est en train d'essayer de se recentraliser sur l'Europe. avec, euh, Il recherche un imprimeur. Ah bien sûr. Oui. Hein il recherche euh, un imprimeur, ça n'a euh, pas marché. Ça n'a pas marché. Ça, ça, ça, prendra, ils se, s'y remettront peut-être. Je mais pense qu'on y retournera. En fait, là, c'était en fait, pour du bouquin. Ouais. C'était pour du bouquin. On est d'accord que c'est de l'impression. Je crois que c'est déjà voilà. un bon début. Ils nous... Parce que ils nous le disent tous finalement. Et si on avait de l'impression en Europe, on n'attendrait pas les éditions Star Wars. Le bouquin, le bouquin s'imprime très bien hors de Chine. Mais alors, les fignons, tout ce qui est pion, carton et compagnie, dès qu'on veut du, du pion un peu épais et tout, c'est compliqué. Est-ce que tu sais nous expliquer qu'est-ce qui, qu qui rend cher justement, cette production en Europe, ou euh, alors, proche en tout cas Alors, ce qui rend cher alors... Pour, la, pour le plastique. Pour le plastique... Là en Chine, tu empouches des gosses déjà, oh, non, alors, <rire> déjà, déjà, en Chine, ce qu'il faut comprendre sur la figue, bon, ce qui coûte cher sur une figurine, il y a deux choses. C'est d'abord le moule qui va mmh, servir à bon, fabriquer la figue, du donc la complexité <rire> de la figue. C'est-à-dire que il y a des figues où sur un moule, je vais pouvoir faire 12 figurines différentes, mmh. monobloc, et parfois j'ai une unique figue qui a neuf parties, qui va me demander deux moules rien que pour elle. Donc le moule en lui-même coûte oui. un rang. Donc là, je parle même pas de la partie graphique de créer la figue. Je suis vraiment sur produire le moule qui va oui. permettre de sortir les figues. Et la machine derrière coûte cher. Donc c'est-à-dire que le moule coûte cher, la machine coûte cher, donc il faut du volume. Et donc oui, si je suis une usine chinoise et que je travaille pour 12 éditeurs différents, c'est la même machine et je change que les moules. Mais si j'étais obligé de faire un tirage plus local, en Europe, il me faudrait une machine que je n'amortirais pas uniquement que mon business. Il faudrait que quelqu'un essaie de monter sa propre usine chinoise en Europe avec des salaires chinois, une main-d'œuvre chinoise. Parce qu'il y a très peu d'étapes automatisées. Et justement, cette partie main-d'œuvre, moi, j'arrive pas à comprendre ce qui est manuel dans, dans cette production. Toute la construction des figurines, tu vois. Je prends lui, par exemple, voilà, Asture, Asture, de mémoire, il est en cinq parties. Donc tu fais tes, tu ébarbes tes parties, ouais. tu colles, tu moules, tu, tu assembles. Ça c'est fait à la main. Bien sûr. C'est tout fait à la main. Parce Tous parce les assemblages que, sont faits à la main. Le, la partie usine, moule, etc. Mmh. Ça c'est une question de nombre de commandes mmh. par usine. Donc ça, ça pourrait, ça pourrait être fait en Europe. Par contre, en effet, s'il y a autant de main d'œuvre que ça. Euh... Oui, en fait, la boucle. Une fige de... assemblée, une figue à assemblée, c'est X étapes. Et alors oui, tu vois, c'est des chaînes. Hein. Chacun, il y en a une qui colle et met un bras, une qui colle et met un pied, une qui, mmh. et ils font ça. Oui, pour le coup, c'est délicat. C le plastique aujourd'hui, je vois pas comment faire économiquement autrement qu'avec euh, avec nos amis chinois. D'accord. J'avais pas dire que ce sera Il toujours ça. Il une innovation en fait dans le processus de fabrication. Peut-être impression va... 3D. On euh... va revenir aux 10 en papier qu'on découpe et quoi. <rire> <rire> voilà, Moi et... j'aime bien hein, personnellement. <rire> non, mais par contre, euh, on ça. pourrait euh, sur des euh, sur des figurines comme ça. Euh... Envisager l'avenir euh, avec euh, l'impression 3D, 3D qui s'impose euh, oh. de plus en plus. Et donc dans, dans une boîte, j'en avais parlé avec Fred sur Commander TV d'ailleurs. Mmh. Euh, je t'ai dit Fred, je t'ai dit Commander Fred TV. très intéressé par le très sujet. Et euh, ils envisageaient, alors, on parle dans 10 ans, hein, mmh. on parle pas tout de suite, parce que malgré tout pour imprimer une, une figurine comme ça, il faut, faut quoi faut, faut, faut, faut bah, 10 heures sur, quoi, sur la résine ou ça, très, très voilà. long, hein. Et euh, donc envisageait mmh. dans la boîte de dire on va vendre le plan. Mais moi j'ai déjà soutenu un Kickstarter où le jeu était, tu pouvais le recevoir produit chez toi ou tu achetais les fichiers STL, c'était un petit jeu de tank, et tu achetais les fichiers STL pour imprimer toi-même tes tanks et jouets. ça existe déjà Oui, oui, oui, Et chez Léo, quand il nous a fait visiter, on a vu qu'il préparait une salle avec des imprimantes 3D. Ils avaient des imprimantes 3D, mais les imprimantes 3D qu'ils ont, c'est pour faire du prototype. C'est ça, c'est pas des imprimantes 3D production. Voilà, ça aura cette gueule-là à la fin, avec un rendu beaucoup plus beau. Alors il se passe des choses en 1944. Ah 1944 non. période euh, ô combien troublée. Il se passe que euh, un groupe de soldats américains débarque sur une île, euh, une île japonaise, dans l'espoir de trouver justement un, un centre de commandement euh, caché japonais. Et en fait ils tombent sur euh, une île où un savant fou a recréé des dinosaures. Mon ouais, Dieu, mais qu'est-ce qui va leur arriver à ces pauvres <rire> soldats Voilà. <rire> euh, bah, le et c'est des soldats américains donc forcément ils vont gagner. Enfin en tout cas ils vont essayer de gagner. Et c'est tout le piste du jeu, c'est arriver à survivre, donc établir son son pont, son pont sur cette île et survivre à euh, l'invasion des dinosaures. Donc vraiment du, un mécanisme plutôt Tower Defense où on joue un héros. Mécanisme très simple, pas beaucoup de règles. C'est du cop. C'est du cop. Alors c'est du cop de base puisqu'on joue euh, un groupe de soldats américains contre les vilains dinosaures. Mais il y a une extension qui permet de jouer le contraire. Les gentils héros dinosaures contre les vilains humains. Et si on a les deux boîtes, on peut faire du PVP avec un groupe de joueurs qui jouent les soldats et l'autre groupe de joueurs qui jouent les dinosaures et on joue l'un contre l'autre. C'est malin ça. Il l'avait déjà fait en fait avec Orc Must Die, mm -hmm. euh, puisque vraiment, le mécanisme de base de ce jeu là, c'est une version améliorée d'Orc Must Die, donc il l'avait déjà fait avec Must Die avec les humains et les gentils et les orques de l'autre côté, et là il a repris exactement le même principe avec les dinos versus les humains. Ils n'ont pas les mêmes mécanismes, pas du tout les mêmes karak, mais le jeu est complètement compatible. Ça c'est un jeu sur lequel tu vas avoir des, euh, des tuiles, ouais. et puis tu as, as les monstres qui vont arriver au fur et à mesure sur toi par vague. Ouais. Ils, vont, ils vont arriver sur toi par vague pour essayer de péter ta base. Pour essayer de détruire ta base et toi tu dois tenir trois vagues. C'est du MOBA. C'est mmh. exactement du MOBA. Hold sachant qu'à la, qu la fin de chaque vague, il y a un boss. MOBA, ça veut dire. C'est du MOBA, c'est euh, en fait c'est des, euh, des jeux qui sont basés sur un jeu de vidéo qui s'appelle euh, MOBA où tu vas attaquer une base avec des raids. D'ailleurs, mmh. c'est repris dans le dernier IE euh, Star Wars euh, Squadron, mmh. puisque. Il y a cette fameuse méthode de jeu où tu vas attaquer le le, le super star de, enfin un star destroyer, et avant de détruire le star destroyer, de tu vas des détruire vagues. deux Architans. Ouais. C'est une proposition que EA nous a ouais. montré euh, cette mm -hmm. semaine. Eh bien, d'abord détruire deux tours pour ensuite détruire le castle, c'est typiquement par système de vague et en groupe, en s'associant et en se composant une team qui est complémentaire. C'est typiquement le système de jeu moba qui est un jeu vidéo en fait, et qu'on qu retrouve de plus en plus. Je ne pas l'expression. Skytear, qui est un jeu qui est porté en France par Légion Distribution, oui, est, euh, ça est, ça. Un, est un jeu également basé sur du MOBA. Et MOBA ça doit vouloir dire Multiplayer Online Battle Arena. D'accord. J'aurais tendance à dire ça. On ouais. en apprend tous les jours sur Pierrot TV. <rire> <rire> <rire> Mais donc oui, c'est le nouveau projet, c'est celui qui est lancé depuis même pas une semaine. Mm -hmm. euh... Un projet assez court d'ailleurs. Un projet, alors pareil, il voulait faire ça sur 18 jours, j'ai dit mais il n'y a pas besoin. C'est un, un petit jeu. C'est pas un jeu où il y avoir 12 000 extensions. Il n'y a pas besoin de faire durer une campagne 18 jours. Soyons sur une campagne courte. Tous les jours montrons des éléments. expliquons tous les jours les intérêts du jeu, libérons du contenu. Pareil, j'ai dit on fait pas de stretch goal. Parce que moi les ouais, stretch là. goals j'aime pas trop. Pas de stretch goal, un pledge, plus oh, un autre pledge, bon. what de fuck à 999 dollars. Pas... Ah non, non mais, mais c'est <rire> ça ça encore non, pire non. que ça. Alors ça c'est pire que ça. <rire> Sandy met toujours un pledge thématique par rapport à, euh, à la campagne en cours, à 999$ dollars et c'est toujours le principe de auras tout ce qu'il y a dans la campagne et tu passeras du temps avec Sandy. Alors il y a des fois c'est <rire> ça, ça, des fois c'est aller chez Sandy, jouer à lui, avec lui à ses jeux pas encore, euh, encore montré à personne, et là comme c'est Dinosaur de il fait un pledge où ils vont, je sais plus où, c'est Baltimore je crois, où ils vont visiter à la fois le musée de la guerre et un musée paléontologique. Ah, Donc, vous vraiment dans Même la... pas en fait. Non, non, non, non, non. Mais non. Il y a un, un ouais. pledge où mais tu, mais vas, à tu vas, tu vas Baltimore avec Sandy, <rire> et il va te montrer euh, les, les musées. Ça fait les... à peu près trois, quatre campagnes qui fait des trucs comme ça. Plus, plus que ça. Plus que, que ça. Et il y a des mecs. Mais il y a toujours des mecs qui prennent. Il y a toujours des mecs qui veulent aller avec Sandy, voir des dinosaures, discuter de l'armée, jouer, jouer. Mais sympa. Mais encore une fois, pour un fan, jouer à ces jeux encore non révélés, c'est-à-dire que tu testes des jeux dont personne n'a encore jamais parlé de Sandy Peterson, c'est juste excellent. S'il y a des mecs qui ont vraiment envie de se payer le et, et alors là, pareil, autre truc demandé par un fan. Alors là, c'est. On a On un type avant la campagne. Ça, lunaire, ils sont un, un type avant la campagne qui nous a contacté, euh, qui nous a envoyé un mail et qui nous a dit, voilà, je m'appelle, il nous a donné son nom. Euh, je suis un vétéran de la guerre. Euh, je suis un vétéran de la guerre. Euh, J'ai euh, euh, déjà tourné dans des films d'horreur, je sais pas quoi, enfin bon. Fin, il nous raconte un peu sa live dans son mail. Et il dit, il dit, cash, euh, je suis prêt à vous payer 2000 dollars. Si dans le jeu, un des soldats a ma tête et porte mon nom. OK, bon Et donc on a dit mais on et énorme. et donc donc là là ils ont commencé, ils ont commencé à dire "Bah attends, comment est-ce qu'on gère ça Je dis "Bah à ce moment-là, vous vous faites vous faites un pledge à 2000 dollars qui dit ça. Et vous en mettez deux au cas où il y en a un deuxième qui le veuille." Les pledges sont partis en 4 minutes. Non. Il y a deux personnes qui ouais, les payent les 2000 dollars pour, les pour que le soldat rires. porte son nom et sa tronche dans le, le jeu. <rire> deux, et <rire> Kevin, la prochaine fois, tu demandes un grand ancien avec, mais... euh, ah, avec, avec, vie, avec ton visage sur pas, le ventre Ils ont un imprimante 3D chez eux. Mais, mais non clair. Ah mais voilà, mais. mais... c'est une imprimante 3D Mais sachant à quoi, que Sandy l'avait déjà fait sur des euh, jeux, le vétéran américain. Sandy <rire> l'avait fait sur Théomaki, qui n'était pas un jeu développé par Sandy Peterson, qui était développé par, euh, par Historical Studio, qui est un studio polonais, et il voulait publier une version euh, américaine, et il avait fait où tu pouvais pareil customiser certains des visages des dieux à ton effigie. Tu payais ta main pledge pour avoir ta carte à ta gueule. On a digressé Toto, t'étais parti sur le délai de pledge qui voilà. est quoi alors Mais il y, y a le pledge à 900$ pour aller parler de dinosaures avec Sandy Moi, je et... Moi j'avais parlé euh, du fait qu'il y avait des plumes sur le vélociraptor. Mais évidemment. <rire> et j'ai trouvé ça, <rire> <rire> ça génial. Ben c'est surtout réaliste. Ouais. C'est surtout vrai. réaliste. Et Ce alors... Ouais, alors non. Alors si. Et bien non. Même dans Jurassic Park ils te le disent au début avec l'os codien. les dernières études prouvent que non. Voilà. Il vient pas de l'oiseau Alors, s'il si vient de l'oiseau, <rire> s'il y a... Y a, y a un... on, va, on, va, on va aller très loin, là. Voilà. Moi, ça euh, m'intéresse. <rire> euh, alors, s'il si vient de l'oiseau, pas tout à fait, mais voilà. C'est l'oiseau qui, qui vient de lui. D'accord. S'il y a de la kératine, ouais. c'est ça, mais c'est plus... c'est pas les plumes. C'est pas de la plume, c'est du duvet. Là, il y aura de la plume. Comme on peut le voir sur certains oiseaux actuels, comme l'autruche ou tout ça, qui ont certes des plumes sur le corps, mais au Un du duvet. Elles ont un petit duvet et donc les analyses prouvent, les recherches prouvent, les Alors, dernières recherches. Le duvet étant dur à faire sur la figurine, je pense que ça va de la plume, on va rester sur la plume. La, la, la plume, c'est quelque chose... On part en live. pas grave. La plus c'est quelque chose qui se, qui se fossilise très facilement. Tu devrais couper ce passage et faire un bonus avec. Ouais, ouais, un bonus avec. Payant. Alors, un bonus paléo. 900 dollars. <rire> euh, la, la, plume, quelque chose qui se, qui se fossilise très facilement. dans l'occurrence, on n'a pas retrouvé, on a retrouvé par contre des traces de, de, de, de kératine et de duvet. Ce serait plus. Alors moi aussi, j'avais rêvé hein, au, au, au, au Triceratops en plume, avec la tricolore. Bah, ouais, ouais, ouais, bah je suis diplômé de je... Mais après les couleurs, sans doute. Mais la plume, malheureusement. Non, il n'y aura pas. Non. Mais là, ils en auront. Mais ce sera un plaisir <rire> de les peindre avec euh, avec un et beau plumage. Et pourquoi il a voulu faire ça, justement, au Dinosaure 44 Pourquoi bah, oui, Parce les que les dinosaures... Alors les Alors ça, ça c'est son féminité. tour, c'était y a, y a, son trip Il ouais. y a quand même un jeu, je rebondis sur la question ouais. Il y a quand même un jeu sur euh, euh, Jurassic Park ouais. Qui va sortir d'ici la fin de l'année si je ne me trompe ah. pas Il y a eu le ils sont en retard, ils sont, sont, retards, ils sont, sont, ils sont encore en retard Tu, encore encore tu vois de quoi je veux parler, oui. le... c'est bien Jurassic Park Oui c'est un jeu Jurassic avec Park un, Avec un ensemble de boîtes, c'est très oui. opulent, il y a plein de trucs Ça c'est un projet qui me fait peur par exemple Parce que c'est le projet où ils ont lancé est-ce que c'est pas surfé sur cette vague-là J'ai bah, j'en je, ont... doute vu la façon ah bah, dont tu nous as parlé ah, du bonhomme. Ah, ah, bah non, surtout que le diner de les, les, le, le 1944, il a, il a écrit les règles il y a deux ans, donc euh, non, c'est pas ça. Mais par contre, dans, si on parle de ce projet-là, on dit les projets un peu à risque. Ils ont lancé le projet, ils ont eu du mal à le financer. Ils, ont fait ils sont en retard et tout d'un coup, ils rajoutent des extensions alors qu'ils n'ont pas fini de produire le truc de base, qu'ils rajoutent dans le plein manager. Ça fait un peu en charge de l'argent, on charge de l'argent, on charge de l'argent. Mais donc après. Euh, je sais euh, pas. Ouais. Tu commences à les. Ah oui, bah, il y a, y, a y a des choses tu vois dans les projets, tu dis ça ça pue. Avec ouais. les, mais après avoir pris des gamelles aussi, hein, moi mmh. de, genre dois être à 350 projets Kickstarter, donc je commence à avoir une petite expérience de. Fais une petite, <rire> ça ça sent bon, ça ça fais, sent fais pas bon. une plus. petite page Facebook euh, up down. Ouais. Toi ouais. ça, avec ton expérience, ton expérience. Ça peut marcher, ça peut marcher. Mais, euh, peut mais donc, donc pourquoi ouais, bah, Parce ouais, qu'en fait ouais, Sandy a repensé à quand il était gosse et qu'il avait les petits, ouais. soldats en les petits soldats en plastique marron ou vert ouais. et les petits figures dinosaures et qu'il imaginait les combats entre les petits soldats et il a dit « mais moi je veux faire ça, dans mon enfant, il y aurait un jeu là-dessus »« je veux un jeu où mes petits soldats se battent contre les petits dinosaures ouais. » D'ailleurs tous ces play-tests il les a faits avec ces petits soldats à l'époque qu'il a gardé, ces dinosaures euh, quand il était enfant Il a fait tous les play -tests avec, il dit bah. « je suis sûr qu'il y, y a des clients pour ça » Évidemment <rire> Ça va marcher Ah mais… Vous en êtes vous vous tout financé, là, là. Ça y est, c'est financé. Il est financé, et on en est, on doit approcher, je sais pas, les 80 000 dollars. Moi, je pensais c'est un projet il a, qui... Et fait... la VF est déjà inclus. Il y a, non, non, Il n'y a non, pas non, de VF. Pas. Ah, il n'y aura pas de VF là, sur Dinosaur Là-dessus, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé pour deux raisons. Un, parce que je savais que le projet serait à petit tirage, donc entre guillemets, aucune chance d'amortir des coûts de trad et de mise en page différente. Ouais. Et deuxièmement, il y a très peu de texte. Donc, on va... Il y a attend. le bouquin de règles, et à mon avis, le bouquin de règles, j'en ferai une version française que je mettrai, je mettrai sur euh, Internet. Et, mais sur les cartes elles-mêmes, c'est des icônes. Donc, je. J'ai pas poussé sur celui-là. Je préfère me garder les cartouches pour un vrai gros jeu avec du texte. Mmh, mmh. Donc on peut très bien se payer le jeu en anglais, sans ouais. crainte, euh, récupérer euh, sur BGG le. C'est euh, exactement comme Ork Must Die, hein, sans savoir lire l'anglais tu joues sans problème. Ok. Non, mais la phrase peut... la plus longue, elle doit, faire quatre, elle doit faire quatre mots. Fin... Ça peut rassurer euh, des gens qui seraient tentés mais qui seraient rebutés par parce le... que ça n'existe pas en français. Non bien sûr. Mais non, j'ai même pas essayé de faire une VF, une VF dessus. Ok. Et donc là pas de. C'est que des des cadeaux bonus, euh, pas liés. Là, à, voilà, ce qu'on a décidé, en fait, c'est de sortir tous les jours. On offre un nouveau héros, soit pour les dinosaures, soit pour les, les Marines. Et à la fin, en fait, ces, ces trucs-là, ils seront vendus dans le commerce comme une extension contenant les Marines et les dinosaures. Mais là, on les offre, en fait, on offre l'équivalent des extensions. Euh, mais moi, je voulais pas de mettre de. J'aime pas le système du stretch goal, en fait. J'aime pas le si on atteint X dollars, je te donne ça. Si on atteint Y dollars, j'aime pas. C'est un peu dévoyé, ça, d'ailleurs. C'est de plus en plus faux. C'est c'est complètement faux. D'un même manière, j'aime pas les early birds, le euh, « si tu plèges dans les 40, 48 premières heures », je te donne ça en plus. Ah Pierre, il aime bien. Moi, j'aime pas parce que je trouve que ça… <rire> je suis un pigeon. <rire> moi, je trouve moi, que ça divise. Ça divise la coche. Ça divise la coche. si tu veux Il y avait « oh, un piège <rire> ». <rire> oh, un autre. Ouais. Bah, c'est bon, fait. ça. Il y, y avait quelqu'un sur... pour pousser dedans, quand même. Ah bah ouais. Kevin <rire> Olin. Ouais. Hein. Vas-y, vas-y. non Par contre, là, je suis d'accord avec Kevin. Moi, si je plège un jeu, c'est Olin. Il n'y a pas le… Il n'y a pas le je prends juste le vol. Si je pledge un jeu, je prends tout. Non, ça, il faut, faut, faut arrêter. Mais par contre, non, j'aime pas le pledge dans les, 40 premières, les 48 premières heures pour avoir une figue en plus. Ça divise la communauté. T'as ceux, oui, tout... ceux qui ont eu et ceux qui n'ont pas eu. De la même tout manière, tout les 200 ou... premiers pledges sont 5$ dollars moins cher. J'aime pas. Ça brise une communauté, j'aime pas du tout. C'est très alors... puissant marketingement, ouais. mais j'aime pas. Et les stretch goals, qu'est-ce qui te dérange dans, dans les stretch goals C'est mensonger, c'est-à-dire que. Le mec, de toute façon, il a déjà prévu ces figues-là. C'est devenu mensonger, les... ça ne l'était pas à l'époque. Ouais. En, en 2014, les stretch goals, c'était n'était pas mensonger. C'était vraiment le palier de production. Pour produire cette pièce en plus, il me faut des frais supplémentaires mmh. et voilà comment je les amortis mmh. à partir du moment où je passe de 200 pièces à 800 pièces. Mais là, aujourd'hui, non, c'est 100%. Aujourd'hui, tu as créé un jeu, tu retires des trucs de la boîte mmh. et au fur et à mesure. Ha! Ha! Ouais, ha! Tiens, je t'en donne un. Non, bah non. <rire> non. Donc, j'aime pas. Bon, ça Mais voit. ça marche, encore une fois, ça marche ouais, bah, C'est fait parce que ça fonctionne hein. oui, ben, C'est vrai il y a de plus en plus de campagnes qui font tous les jours, maintenant, on rajoute quelque chose... Moi, j'aime bien l'idée de dire aux gens, venez voir tous les jours, parce que tous les jours, on va vous dire un truc. On va... Soit vous donner un truc, soit vous donner un truc. Là, c'est ce que fait Sandy. Tous les jours, il donne un perso, il parle du perso, de ses, ses capacités ou de ses différences, et à la fin, il met deux petites anecdotes, une sur les dinosaures et une sur la guerre. Donc à chaque fois, moi je trouve ça rigolo tous les jours d'aller voir quelle est l'anecdote sur la guerre que va raconter Sandy ou sur les dinosaures. Mais est-ce que ça fait pas de ses projets le parent pauvre du KS C'est-à-dire que, comme on, on, on, on l'a dit, malheureusement c'est cognitif. Ça marche ces trucs-là, le fait de faire croire au type. Mais j'ai même envie de dire que même le type le sait, mais il tombe dans ce piège. Et du coup, bah, le fait que chez Peterson Game on joue pas ce jeu-là... Déjà... La Là, question du reptilien. Ils ont, ils, ouais, ils... du reptilien, bien hein, sûr, malheureusement. Chez Peterson, hein, ils ont... Alors, c'est un bien ou c'est un mal, on le voit comme on veut, mais ils n'ont personne avec un esprit marketing. C'est-à-dire qu'ils ont des game designers, ils ont un business manager sur le côté impact, financier et tout, mais ils n'ont personne sur le market. Et d'ailleurs, ils ne sont pas très bons au market. Même les pages KS, elles sont souvent un peu foutraques, euh, <rire> elles ne sont pas léchées, optimisées, les vidéos sont euh, ouais, artisanales. On va dire artisanales. homemade. Voilà. <rire> mais ah bah mais ils n'ont pas, pas cette dimension marketing. Donc, Moi, je trouve que c'est rafraîchissant. Ça leur cause sans doute du tort parfois parce qu'ils pourraient faire plus. À l'inverse, il reste eux-mêmes. Donc, euh, moi, perso, je trouve ça plutôt bien. Mais, euh, mais ça oui, fait, ça les limite sans doute. Ça fait une boîte euh, petit artisan, ouais, comparée à grosses, Mais c'est euh... une boîte familiale. Ouais. La, la moitié de l'équipe, ils sont de la famille Peterson. Ah, ouais, alors, c'est Sandy Peterson derrière. Enfin, euh, c'est ça. ça qui me bluffe. <rire> c'est un bonhomme. Quoi. Du coup, je vais peut-être aller euh, trop en avant euh, des questions qui étaient prévues par les experts. <rire> mais... Euh, quel est l'avenir de, de l'entreprise euh, Est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle est définitivement implantée dans l'univers ludique Est-ce que, de ton point de vue, elle a elle a des fragilités Puisque tu viens de, de, de parler de ça, sa capacité à communiquer, sa capacité à devoir prendre des décisions qui peuvent parfois être difficiles, parce que des oui. décisions d'entreprise, là on est sur une un, une composante familiale, on fait les jeux qui nous plaisent, euh, les jeux qui nous plaisent pas, ben oui. tant pis. Euh, si le jeu n'a pas marché, tant pis, nous, moins ça nous plaisait de le faire. Est-ce que c'est cohérent dans le monde dans lequel oui. on vit ah je suis désolé. Euh, <rire> euh, C'est que le mec vous commencez à déteindre sur le bonhomme. Euh, Est-ce que j'aurai un discours au final Ne serait-ce pas qu'une coquille vide bien, Bientôt il a plus besoin <rire> de nous. Je oh, oui. pense qu'il veut. Va... Les Peterson vont rester sur, en tout cas sur la partie Kickstarter, vont rester sur des jeux de niche. Ils iront jamais dans le mainstream euh, attendu. Je pense qu'on verra jamais un jeu un jeu de zombie chez Sandy. Enfin, ouais. je pense qu'ils vont rester sur cet aspect-là un truc de niche. La boîte elle tourne. Euh, ils n'ont pas de difficultés financières aujourd'hui. C'est quand même des ricains, donc c'est-à-dire qu'ils savent faire la part entre le business et l'affect. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de collaborateurs qu'ils ont sorti parce que les gars ne faisaient pas l'affaire. D'accord. Il y a eu un art, design, a eu un, un art director euh, qui avait un poil dans la main. Il hein, Quand encore une fois, c'était un ami de Sandy. Et Sandy a dit bah, hey, Enough is enough, tu fais pas ton job, tu dégages. Donc. Mm -hmm. euh, il n'y a pas… l'affect ne jouera pas sur le… s'il y a quelqu'un qui n'est pas dans sa place, il sortira. Donc, il n'y a, a pas ce, ce côté, c'est la famille. D'ailleurs, Grant était au début, Grant il n'est pas resté parce que Grant, il n'était pas dans le moule. Donc, Grant, c'est un des C'est C'est le troisième fils. Euh, le quatrième étant Spencer. Euh, donc, non, je suis pas inquiet sous cette dimension, l'impact famille. Par contre, oui, ça reste une boîte familiale qui s'inscrit pas dans les codes marketing, mmh. qui s'inscrit pas dans dans Cette espèce de courant mainstream avec les défauts que bah oui, ils vont jamais être mainstream sur leurs produits par définition. Ça les limite, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce qu'ils font leur va donc après, ils sont toujours impliqués dans Chaosium. Alors, oui, oui, Sandy, il a des parts dans Chaosium, d'accord, mais il est plus décisionnaire. Si il donne son avis, si, si, si, dès qu'il y a un truc que tu lues, si, si, il y a Sandy derrière qui fait non, non, si, si, bien sûr. Et je fais juste une parenthèse. Le, le, la gamme donc appel de Cthulhu le jeu de rôle chez Edge, ça, ça s'annonce bien. Alors là, c'est bien parti. Hein. Moi, les, alors les, édition reprise. Par, les, les échos que j'ai eus, c'est que ça marchait très bien, mais j'ai pas de chiffres. On m'a juste dit ça marche très bien. Okay. Donc pas d'inquiétude. À partir de ça marche très bien. Ah non non. Pas d'inquiétude. Alors, euh, alors après, euh, est-ce que je devrais le dire ou pas Mais euh, Edge, dis -le, dis le Edge, dis -le, dis -le. Euh, Edge on, on va signer euh, le contrat qui va leur permettre de euh, proposer en français tous les produits de la gamme Tulumitos. Donc pas uniquement le gros bouquin de 400 pages, mais les deux campagnes déjà sorties et toutes mmh. les campagnes. Il y a des campagnes Tulumitos qui sont prévues. il ah ben y en a déjà, il ouais. y en a déjà. Alors la première, elle était justement par Kickstarter ah, en ouais. quatre chapitres et tu recevais tous les 3 mois un livret chez toi. Excellent. La deuxième, elle est en même en subscription, tous les mois tu reçois un chapitre et tout cela vont être dispo en français, ouais. Top. Super. Top. Ouais, est cool. On est d'accord sur le modèle financier, il reste à écrire un contrat en français identique en français en US et voilà. Mais donc Super. Oui, oui. Oui toute une la bonne gamme nouvelle, ça. toute la gamme T-Rex en français chez Edge. Excellent. Merci. Je peux y aller moi. Bon, <rire> pour <rire> revenir à dinosaure, euh, qu'est-ce qu'il va avoir donc comme euh, extension Donc la boîte de base te permet de jouer les Marines contre les dinosaures avec les boss qui vont bien. Celle qui a été la grosse extension révélée hier, c'est le contraire, c'est Dino Storm. Donc là, tu joues des gentils héros dinosaures qui essayent de repousser les méchants humains qui rentrent sur leur île. Donc c'est, ça te permet de faire le contraire ou le fameux mode PVP avec des dinosaures et des humains qui s'affrontent. il faut prendre les deux boîtes. Enfin, dans tous ouais, les cas. De toute façon, faut prendre les boîtes. boîtes. Le deuxième, c'est une extension, oui, une mais une alors, extension. Elle, est grosse, elle est grosse, Elle est quasiment au prix d'ailleurs, elle est quasiment au prix de bon, la ça boîte ça de ça base. La, la boîte de base est à 79, il doit être à 59. Ouais. Enfin, on n'est on est pas loin. Il a des véhicules ou non, des choses Bien sûr, les, les boss, les boss, les boss de l'armée, c'est des véhicules, c'est des tanks, c'est des. Euh, ça commence par la jeep jusqu'aux tanks. Donc oui, oui, les boss de l'armée, c'est des gros trucs. <rire> ouais, Et euh, <rire> il reste une extension, une extension rigolo. qui sera, euh, qui va être annoncée, je pense dans les 48 dernières heures, qui cette fois justement un, un boss pack, d'autres boss, à la fois des boss pour les dinosaures, des boss pour les humains. Et des boss neutres qu'on peut utiliser aussi bien dans sa partie dinosaure qu'humain, qui seront des créatures du mythe, ah, de... De... Ah, de... De, la de la tentacule, qui seront ah. ah. euh, principalement la grande race de Yitz, qui a manipulé les dinosaures et également les polypes volants. Les polypes. Les polypes, les polypes volants. Mais... Ça laisse rêveur la Toto ça. On ça. Les apprécie tout particulièrement. Oui, là, et euh... ceux-là ils seront neutres dans le sens où on pourra l'utiliser aussi bien euh, oui. en mode coop, dinosaure que cop. Co euh... Marine, c'est ça qu'on veut. Une <rire> pauvre île perdue dans le Pacifique. C'est euh... ça, c'est ça, c'est le principe. <rire> ça envoie du rêve. Bon, top. <rire> Faudra test. Donc, euh, voilà, voilà, les amis dinosaures qui Est-ce que c'est un jeu sur lequel tu prendras du plaisir à jouer Parce que alors, tu nous as dit qu'il y avait certains jeux que tu aimais pas. Alors, moi j'ai joué entre guillemets à la, à la V1, c'est-à-dire Orc Must Die à l'époque, puisque là c'est une version améliorée d'Orc Must Die, qui était un autre Kickstarter de Pierce, que j'adorais. Que j'adorais parce que mais il paraît qu'il y a pas mal de défauts qui ont été gommés sur alors, cette version, d'ailleurs. Il a. alors enfin, des appréciations de certains ce, commentateurs, Ça n'a aucun rapport avec moi, mais les trois trucs que je détestais dans le jeu ont disparu dans Dinosaur. Donc je suis ravi sur les trois. Voilà. Mais, euh, mais oui, parce que c'est fun. Les règles s'expliquent en exactement. Allez, 4 minutes 30. On ouais. ne pas dire qu'on atteint les 5 minutes. On a envie d'enchaîner les parties. Mise en place Combien de temps parce que tu vois, quand on joue à la je suis content que Kevin ait mis de mise en place, place, voilà. place tu as euh, 8 huiles à poser et tu prends ta feuille. Et il n'y a même pas de token, il y a des dés, donc tu as tes dés à côté de toi. Ok, top. Donc, euh, et ouais, une ouais, partie ouais. Une partie, 4 joueurs, 1h30 je dirais, 1h45 peut-être. Bah, T'as pas peut joué jusqu'à combien 4 Bah 4 en version coop, 8 en version PvP. Énormale. Et là où c'est fort, c'est que la version PvP dure le même temps à 8 que 4 joueurs. 8 joueurs, ça va être gérable ça Parce qu'en fait... À cause des autres historique. joueurs, la partie dure pas toute sa durée en fait, tu fais pas les trois ah, vagues. Il ouais. y a un des deux camps qui gagne avant. Donc au final, tu, et euh, et tu, dures, tu joues, tu et dois. Quand je joue pas, je fais quoi Comment ça, quand tu joues pas Ah, Quand c'est pas mon tour de jouer, ou c'est tout le temps mon tour de jouer, ou il faut toujours que j'y réfléchisse, ou non, non, tu, une tu, tu, tu, tu, fais une action à chaque Quand c'est à toi de jouer, tu fais un déplacement, une attaque, point barre. Et Alors, éventuellement, t'achètes un objet. Je jouais à 8, je fais une attaque, un, un déplacement, une attaque. Ouais. J'attends. Euh, oui, mais sachant que quand tu attaques, tu vas attaquer un autre joueur, donc l'autre joueur va jouer avec toi. Ouais. Donc, entre guillemets, si ouais. moi je t'attaque, ah, tu vas jouer aussi. Croisé, quoi. Oui. Voilà, Faut pas que ce soit comme quand on joue, on joue et que Toto ne fait que attaquer. <rire> non mais l'idée, c'est ce qu'aime bien Sandy, c'est-à-dire il n'aime pas le principe où tout le monde doit faire absolument toutes les actions de la terre avant de passer au suivant. D'ailleurs, ouais, ouais, tu voir tu, tu, tu fais ouais. une action et tu passes la main au ouais, suivant. Ouais, ouais, donc ouais. le temps d'attente, j'ai jamais essayé à 8 le Orc Must j'avais essayé une partie 3 versus 3 donc à 6. On avait fait la partie en 2h15 de mémoire, c'était chez Sandy. Et t'attends peut-être quoi Allez, une minute Et surtout tu vois ce que fait l'autre, parce que l'autre il est en train de te péter tes troupes. Quand tu joues pas, c'est que l'adversaire est en train de péter les trucs chez toi. Donc t'es un peu intéressé à ce qui se passe. Vas-y, fais ton tour, je m'en fous Je suis en train de te péter la gueule. Par contre, c'est du vrai PVP, là, c'est-à-dire que tu peux tuer le joueur en face. C'est Et alors, l'équilibre est assuré. Si on est 8, il n'y en a pas 2 qui quittent la table au bout d'une demi-heure et puis. Non, euh, bah, parce qu'en fait, vont si vont tu meurs, chercher le principe. les croquettes en attendant que les autres terminent la partie. Non, parce qu'en fait, pour gagner, il faut détruire la base adverse, qui a un certain nombre de points de vie. Et quand tu tues un joueur ennemi, ça retire des points de vie à la base. Et le joueur réapparaît à la base. Là, Donc t'es ouais, jamais éliminé de la partie. Mmh, okay. Par ouais, contre quand sûr. tu meurs, handicap ton camp qui vient de perdre de 4 points de vie. Meurt pas, meurt pas à la non, il intelligemment. Vous le verrez dans Planète Apocalypse, c'est le même principe. Quand vous mourrez à Planète Apocalypse, tu meurs jamais, tu repopes. Mais par contre t'as pris un méchant malus dans la figure. Ouais, bien sûr, ouais, c'est normal. Non, pas, toi non, Sandy n'aime pas les jeux où quelqu'un peut être éliminé et ne plus jouer. Ça Il n'aime pas du tout. En Nous en non plus en a ouais. <rire> mais, mais attends, il y a des jeux qui ont récents qui ont combien marché où il y a ça là, Tu prends un Nemesis. Oui, Nemesis, oui. tu peux te faire éliminer dès le tour 2. Hein, T'as pas de chance, t'es éliminé dès le tour 2. Hein. Après, il... Et tu regardes les autres jouer. Le premier qui meurt peut jouer les aliens. Voilà. Le deuxième qui meurt, ça, il l'a dans le. Il joue rien du tout. Donc, il va falloir faire gaffe, les mecs. <rire> Quand on va y jouer, il va falloir. Faut... <rire> moi j'attaque. <rire> Et donc tu l'as évoqué Dans l'actu, il y a eu la livraison de Planète Apocalypse ah bah ça oui, il a été livré il y a quelques temps déjà, Planète Apocalypse. Quoi, le euh... mois dernier Deux Oh non, Planète ici, Apocalypse. Il est où Il est là il est, il, est, il, il est là. Je vais aller chercher. Bah vas-y, ah. la grosse boîte elle est là-bas, dans un accord, grand ça. là. D'accord, je vais aller chercher ça. Mais euh, non, Planète Apocalypse, il a été livré en... Il a été livré avant le, avant le confinement. Ah ouais. Donc, euh, plutôt un début... Je dirais un début... Un février. Ah non, pour moi, on est plutôt sur du décembre-janvier, je pense. Ah, carrément. J'ai l'impression d'avoir plus wow. un bout de temps dans Plaza Apocalypse. De... Ah non, peut-être plus tard ah, que non, ça. non, je pense que, que c'est plus, plus tard. tard. Alors peut-être en février. Mais en ouais. tout cas, avant le confinement, puisque j'ai fait des parties avant qu'on se confine, donc... Mais si vous imaginez faire des... une salle de muscu... Euh... <rire> <rire> Chez Peterson <rire> Games, ouais, tu peux... <rire> Peterson, ça. il aime le, le velu, le... Oh. Ah, tu vois, hein, c'est... C'est une boîte. La boîte est magnifique. Très sympa, la boîte. Ouais. Après le choix graphique dedans c'est ouais, autre c chose. ça fait des vous mais des mont médiévaux. C'est vraiment euh, c'est ce que voulait euh, c'est ce que voulait Case. Ouais, ouais, qu qu regarde. Tu ah regarde C'est elle qui t'écrase, c'est pas toi qui l'écrase. <rire> c'est ça, elle pèse son poids. Ouais, ah, ça tombe sur le pied, tu le sens pas c'est ouais. On en parle un peu Planète Apocalypse, ouais. Donc livré récemment. <rire> euh, livré récemment, mais pareil un c'est un projet que Sandy avait depuis très longtemps en maturation, on va dire, puisque la première fois que je suis allé chez lui donc en 2000 15. Euh, il m'a fait jouer un proto sachant que le proto c'était des feuilles canson avec des carrés dessinés et on jouait avec des petits meeple en bois mais il était déjà en train de rôder les mécanismes du jeu okay. donc le pitch est super simple euh, c'est la guerre du bien contre le mal c'est ça c'est hein. ouais, à dire que depuis toujours Satan veut détruire la création de Dieu envahir le monde et depuis toujours essayer d'envoyer ses démons sur terre sauf que les hommes ayant au moins un demi-cerveau ont bien compris le truc, et donc on fait en sorte que les différents lieux magiques par lesquels Satan pourrait sortir, les Nexus, et ben l'homme les a mis sous protection. Donc ben Stonehenge, il y a des gens qui surveillent Stonehenge pour pas qu'il y ait un démon qui sortent. Voir les a carrément détruits, si euh, c'était plus simple, hop, la caverne, on les boule et on n'en reparle plus. Et donc comme ça, l'humanité a réussi jusqu'ici à empêcher les démons d'arriver, tous les gouvernements évidemment n'en parlent pas aux, aux, aux mortels, mais le savent et se mettent d'accord, et là, 21e siècle, ils ont été même un cran plus loin, ils ont créé une super équipe de super-héros dont l'unique job, c'est de s'entraîner jour et nuit si un jour les démons arrivent pour leur tataner la gueule. C'est-à-dire c'est vraiment c'est la Team America mais du monde, ils ont les meilleurs équipements, ils ont de la magie, ils ont des rituels, on les a modifiés génétiquement mais ils sont ils sont au top, ils sont au top, c'est des c'est les surhommes, c'est vraiment des surhommes, des bouffeurs de démons. Et alors là, ils sont ils sont prêts, c'est-à-dire si un jour il y a la fin du monde, ils sont prêts, l'équipe complète est là, ils sont impeccables. Et en fait, bah, c'est un peu le défaut de l'homme, hein, c'est l'ubris. Euh, Satan il dit « Ah ouais, ils ont surveillé les portails, mais là, les, les, les bons hommes, les super-héros, c'est quand même des bons Nexus magiques sur pattes, là, les super-héros. » Et donc, on va utiliser la super-équipe comme Nexus. Donc en fait, partout dans le monde, les super-héros explosent et laissent place à des portails de sorte des démons. Hmm. Et donc là, problème, les démons, ils sont durs à combattre, ils sont effrayants, les armées euh, partent en débandade, mais on se rend compte assez rapidement que certains individus sont... Immuniser à cette espèce de frayeur qu'inspirent les seigneurs démons et arrive à ne pas devenir des chiffres molles et, et des espèces de, de masses gélatineuse et, et, et en tout cas de rester face aux démons euh, sans perdre ses moyens. Ils ont du courage. Et, et ben l'armée, les, les, les gouvernants disent bon bah, bah, bah, voilà notre notre équipe de rechange. On les prend tous. <rire> les losers. On les Mais, mais c'est ça vous, et quand vous regardez les films, les filles, il y en a qui sont éclopées, il y en a qui ont déjà perdu des jambes contre les démons, il hein, y en a il y en a qui plus de bras. Mais c'est pas grave, on les met ensemble et eux ben c'est eux qui vont tenir et on, ça, on apprend dans le lore du jeu que c'est parce qu'en fait ils ont tous un rapport avec justement un de ces héros mythiques créés, ça pouvait être quelqu'un de la famille, ils ont eu un jour une grève d'organes, une transfusion de sang, ils ont un petit bout de ces personnages-là et donc ils peuvent résister aux démons, et c'est pour ça. Et donc tout le jeu c'est ça, ça va être de repousser les démons, sachant qu'il y a 10 maps différentes et que c'est chronologique dans l'histoire, on commence par justement repousser l'invasion initiale, puis euh, aller carrément dans l'espace. C'est un mode campagne Alors, c'est un mode campagne dans le sens où il y a 10 maps différentes, avec une histoire qui se suit, elle se suit chronologiquement, mais tu ne gardes pas, tu peux garder ton perso d'une campagne sur l'autre, mais il ne garde pas d'expérience ou quoi ouais, que bien. ce soit. Tu recommences chaque campagne, mais elle se suit chronologiquement dans l'histoire, sachant que la bataille finale, évidemment, c'est en enfer carrément. On va, on et va buter. Les maps euh... sont de plus en plus dures, quoi. Ah, les maps, les maps, c'est l'horreur. C'est-à-dire que la première, est, elle est simple. La première, c'est juste un chemin qui serpente. Il faut arriver à aller taper le seigneur démon au bout. Euh, après, la map suivante, il y a deux seigneurs démons. Il y a trois seigneurs démons. Il y a des démons qui tombent du ciel. Enfin, c'est problème sur problème sur problème. Euh, pour l'instant, moi j'en suis à la map numéro 5, que je n'ai pas encore réussi à abattre. Sachant qu'après, il y a un mode pour modifier la difficulté. donc C'est-à-dire qu'en facile, j'arrive pas encore à battre la map, la map 5, mais je commence à avoir des idées. Et c'est très, très interactif dans le sens où, Genre, sur la même map, en fonction des démons qu'on va affronter, qu'on tire au hasard pour la partie, il ne se passe pas du tout la même chose. Pareil, les héros sont tous différents. Donc, il y a une rejouabilité euh, énorme, énorme, énorme, énorme. Mais c'est un jeu coopératif, donc un jeu difficile. Sandy dit euh, si c'est coopératif, ça doit être dur. Les gens ils doivent perdre beaucoup. Et à prendre et moins perdre la fois d'après, mais euh, c'est dans la sueur et, et, et dans le sang. Ah, la procheur euh, est recommence. C'est vraiment ça. C'est vraiment. Euh, alors, moi, le cop, j'aime bien, mais il y a toujours un effet leader. Alors, il pense? là, il l'a il a, entre guillemets. Alors, je vais pas dire contrecarré, parce que souvent, la façon de contrecarrer les effets leaders, c'est soit d'avoir des informations cachées, hum. soit d'avoir un potentiel traître, et ça contrecarre un effet alpha leader. Qu'est-ce qu'un effet leader, s'il vous plaît Alors, un effet leader, c'est ce qu'on appelle l'effet alpha leader, c'est quand quelqu'un à la table connaît mieux ou pense mieux connaître le jeu que les autres parce que des fois c'est pas vrai ça t'est arrivé ça il y a pas longtemps et et va dicter aux autres ce qu'ils ouais, doivent faire dans leur tour de jeu alors OK donc toi tu vas aller là et faire ça euh, toi tu vas faire ça et faire ça et donc entre guillemets c'est super chiant mm. parce qu'on s'ennuie on, on mm. se fait balader par l'autre qui dit ce qu'on va faire enfin moi je joue pas pour qu'on me dise quoi faire je joue parce que j'ai envie de jouer quitte à faire des conneries mais je joue pour et donc la façon dont ils l'ont il l'a contrecarré en partie c'est qu'il y a un capitaine le capitaine c'est le chef son rôle au capitaine c'est lui, en cas de désaccord entre les joueurs, qui aura le dernier mot. Donc c'est son unique rôle. Et il va contrôler la banque centrale. Il y a une espèce de banque, une réserve pour acheter des pouvoirs. Mmh. Quand tu es capitaine, tu contrôles si on utilise ou pas la banque. Mais le capitaine, il va tourner à chaque tour. Oui, c'est un rôle tournant. Ouais. Et après... Il est coopératif, donc en général, on se dit quand même un peu qui, on est plus en mode qui compte faire quoi ce tour-ci C'est pas toi tu vas faire ça, mais c'est bah pff, moi je suis plutôt mal en point, je vais aller me soigner, ah bah tiens moi je vais essayer d'aller voir ce démon là. Ouais. Mais ça va pas plus loin. Moi j'ai jamais vu de planète d'apocalypse où c'est euh, tiens tu dois absolument aller taper lui. Non, chacun joue son perso et le joue comme il a envie. Par contre, souvent les persos combattent entre eux, donc tu vas demander de l'aide en disant attends moi j'ai de l'arthrite, euh, tu pourrais pas me porter sur ton dos. <rire> oui, c'est véridique, il y a un des persos qui a de l'arthrite. <rire> S'il se déplace de plus d'une case par tour, il prend un point de dégâts. Et à l'inverse, la pompière, c'est sa capacité spéciale, elle peut embarquer un perso sur son dos pour le bouger. C'est bon. un jeu pour toi C'est un jeu pour moi Non mais, vous rigolez, mais ça, c'est un, un des points importants du jeu. Chaque perso, donc, est complètement différent les uns des autres, A tous, ont tous une capacité spéciale, mais ont tous un défaut. Et donc oui, le professeur Maxwell, il est vieux, il a des béquilles, vous le verrez. On, si est, on est sur du papier feuille-ciseau dans l'équipe, alors euh, chacun compte avec l'autre. Alors, il de... y, y a des persos plutôt basés sur du combat, plutôt du soutien, mais comme on le développe dans le jeu avec des pouvoirs additionnels, un perso soutien, tu peux le transformer en combattant mmh. si tu as envie. Donc vraiment... Et, et Sandy a fait en sorte qu'il n'aime pas justement le côté soutien genre passif, je reste à l'arrière et je fais rien c'est-à-dire que même le soigneur, lui ses pouvoirs c'est des pouvoirs de combat c'est-à-dire qu'il soigne clair. quand il va taper des gens donc euh, <rire> il n'aime pas trop le plan je reste derrière à glandouiller. Et alors le professeur Maxwell comment il se bat Alors le professeur Maxwell de base, il se pas très bien. Je vais être honnête, hein, si c'est pas un grand combattant. Euh, par contre, il est, il est plutôt charismatique et il est très bon pour rallier les troupes et avoir des troupes qui viennent avec lui, qui le soutiennent. Plutôt soutien. Voilà, ouais. plutôt soutien. Mais la dernière fois, le professeur Maxwell, quand on a fait une partie bah, dimanche dernier, a pris euh, une épée de, une épée d'esprit, des grenades frags. Et a commencé à poutrer du démon violemment parce qu'il avait envie de le jouer. Et entre guillemets, rien ne t'empêche de le jouer, même si de base ses capacités sont plutôt soutien. Si tu lui mets des pouvoirs offensifs, bah, tu as un perso offensif. On est donc sur un jeu full cop. Co hein. Full ouais. cop. Co y a pas de traître, y a pas de méchant. On, on gagne tous ou on perd. On ou un moment y en a un qui. Te que dalle, que dalle. On, on est les, derniers espoirs de la terre. là, et, là on est les gens est, si on joue à ce jeu là euh, aujourd'hui, on, soit on gagne tous, soit on perd tous. <rire> C'est <rire> ça. Ouais est-ce que tu, non, tu, non. tu prends... perdras à cause de Nico? <rire> <rire> ouais, ça, c'est possible. Ouais, Si je prends, crois... ouais, je peux prendre des décisions pourries et avoir des mauvais, il y a déjà de dés? Y du dés. Ah, ah, oui, il y a du dé Ah, c'est mort, les gars. gars. Alors, il y a du dé, mais alors, moi, je suis, je suis poissard au dé, mais il y a des pouvoirs qui compensent les dés. Compensent ah, bien. Les dés. Par exemple, moi, il y a un pouvoir que j'adore c'est quand on fait un 1 sur le dé, on le met à la place sur sa valeur maximale. J'aime oh, beaucoup ce pouvoir, oh, ils met, voilà, il ouais, mettent il met beaucoup. Ça. voilà fait pour nous celui-là J'ai lu un truc marrant dans les règles, c'est qu'il y a même un pote qui arrive au milieu de la partie, il peut prendre un joueur tu et, le, jeu, le, le, jeu, le jeu. Le ouais. jeu s'adapte au nombre de joueurs. Ah, c'est bien Parce qu'il y, ah. y, y a un mécanisme d'une piste qui progresse, et donc en fait quand on rajoute du monde, la piste progresse plus vite. Ah. Et pareil, les points de vie des boss ouais. sont Sans par rapport au nombre de joueurs. Donc si tu rajoutes un joueur, top tu rajoutes des points de vie au boss. Top. Ça, ça, ça, induit des mécanismes euh, qui seraient heureux que certains, euh, toi vois, intègrent ce genre de choses. Le pouvoir rentrer dedans dans la partie, c'est quand même très cool. Euh, est-ce mm. que il euh, y a une patte comme ça, euh, Peter's Game pour toi Est-ce que ils ont, euh, ils ont des, euh, ils sont novateurs sur certains points euh, Alors, je sais pas. Alors, est-ce qu'on peut oser dire ça ou est-ce que alors, finalement euh, est-ce que c'est -ce est des mécanismes jamais. Je ne sais pas si je dirais que c'est des mécanismes jamais vus ailleurs. Euh, par contre, ce qui est caractéristique, c'est de Le la symétrie. De l'innovation. Alors, de la symétrie, des règles simples, mais des combos et des possibilités infinies. Ouais. Il faut règles simples, plein de possibilités, ça à chaque fois. Et Sandy, il aime bien quand chaque action a un impact, positif ou négatif, mais il n'aime pas les jeux, entre guillemets, où on peut passer un tour pour voir. Non. Le joueur, il fait quelque chose. C'est une connerie, c'est quelque chose de bien, mais il doit participer à l'action. Et donc, il y a très rarement des mécanismes où justement, on peut faire un peu la tortue et attendre. Et il met plutôt des, des systèmes punitifs contre ça. D'ailleurs, si on attend trop dans Planète Alors, Apocalypse, on que, perd. C'est ce que j'avais te poser comme question. Punitif contre ça, mais malgré tout, le jeu n'est pas punitif. C'est-à-dire que euh, à contre sens, je suis obligé de prendre des décisions constamment parce que comme ça, ça me mmh. maintient dans le jeu, dans la dynamique. Mais est-ce que je peux prendre la mauvaise décision qui fait qu'après je peux plus relever la barre Non. Alors j'ai jamais vu de décision, entre guillemets cassant la partie, c'est-à-dire ouais. c'est fini, c'était la connerie à jamais faire. Mmh, Parce voilà, que exactement. Exactement. jamais. Parce que, <rire> Parce que <rire> vous... attention, <rire> on a des experts. La plus, la plus grosse connerie que j'ai vue faite dans la partie, elle entraîne la mort du personnage qui a fait la connerie. Mmh. Et dans celui-là, si on meurt, on va après. Rapprêter... Alors le personnage est perdu, on va devoir prendre un autre personnage. On a un malus sur nos points, donc on s'approche de la défaite mais ça va pas plus loin. Donc il n'y a pas le, t'as raté l'action 14 du tour 3, on a perdu. Ça, il n'y a pas. Tu vas voir. Il y a du potentiel. Il y a des possibilités. Il y a quelques possibilités. Après, si payons. on fait connerie sur connerie sur connerie, oui, oui on accélère à la fin de partie, c'est sûr et certain. Alors, par expérience de Cthulhu Wars, Glorantha, mm -hmm. tout ça, tous ces jeux asymétriques qui sont très sympas, mais avec des factions où il faut découvrir les pouvoirs, il y, y a une grande courbe de progression sur les jeux. Est-ce qu'on est dans le même concept C'est-à-dire qu'il faut quand même se bouffer 3-4 parties avant de vraiment goûter la saveur du alors, jeu. Alors pas du tout. C'est-à-dire que là, dès le début, tu seras dans l'action, tu verras le jeu, tu verras si le jeu te plaît ou pas, et t'as pas à te dire je dois comprendre ce que font les autres. D'accord. Mais pas du tout. C'est vraiment un jeu où tu te mets dedans et tu vis l'aventure, et il n'y a pas le ⁇ ah oui mais j'avais oublié qu'il y avait le pouvoir un tel. Ok. Il n'y a pas à le connaître, et ça ne sert à, entre guillemets, à rien de le connaître. Et est-ce qu'un joueur qui, lui, euh, sera bien rodé, connaîtra les, les pouvoirs de tout le monde qu on très bien les seigneurs démons. Bah le risque, le risque c'est qui donne, qu donne des conseils. Effet leader. Le, le risque, alors, Effet leader, non pas tellement sur « tu dois faire ça », mais plus dire… T'es taquin, toi là. Je, je ah, vais donner un exemple, on va en prendre un. Tiens, voilà. Lui, voilà… Lui, Baphomet. Baphomet. lui, c'est le, le, le, le tout premier, hein, c'est celui de la boîte de base, c'est le tout premier. Euh, donc, c'est un démon dans un mur. Il y a une stratégie dite standard, mais qu'on n'est pas obligé de suivre, qui est d'aller le voir une première fois pour lui péter son mur, parce que ça lui monte bien sa résistance de repartir et plus tard dans la partie de venir le finir, le finir. C'est la stratégie dite standard. Donc quelqu'un qui l'a déjà joué dira, pourrait dire nous on a bien réussi à la dernière fois en faisant euh, ça. Mais à l'inverse, moi j'ai vu des gens y aller une seule fois il et le péter, soit... faire ouais. one shot, ne même pas regarder le mur, c'est-à-dire ne pas taper le mur et taper directement le bonhomme, le bonhomme, le bonhomme, le bonhomme, le bonhomme, le bonhomme Et ça marche. Ouais. Donc, à la rigueur, le joueur qui a l'expérience, il pourra dire, il pourra mettre en garde sur un truc genre attention ce monstre-là, il a un pouvoir qui est vilain. Et je vais vous l'expliquer maintenant parce que ayez-le en tête. Mais c'est pas grave de ne pas le savoir avant. Tu parlais de Pat Peterson, euh, Pierre. Il y a un truc que j'apprécie dans ces jeux, c'est qu'effectivement, tu as des pages tactiques où on va t'expliquer ouais. comment jouer une faction, par exemple. Ouais. Bah, La... Je sais pas, dans Glorenta, on oui, en parlait tout à l'heure, j'ai ouais. joué Lunar, ouais. qui est un petit peu atypique. Oui. Et, et j'ai quand même pu m'appuyer sur, euh, sur une page ouais. ou deux pages où on te dit, il vaut mieux le jouer comme ça, « Attention, euh, ces défauts sont là, ces, ces avantages sont là, mmh. et tu commences le jeu et déjà tu peux euh, apprécier euh, toutes les finesses de, de chaque faction. » Alors là, Planète Apocalypse, il a fait la même chose dans le bouquin de règles. Ouais, j'ai vu, vu ça cest à dans le il y a, ouais, as les y a tous les héros as tous les conseils, ils, te, conseils, ils ouais. te donnent des conseils sur tes héros, vachement bien, ça, des ouais. conseils sur les mini-boss et des conseils sur les boss. C'est top, ça. Comme ça, euh, ouais, si tu te ouais. dis comment je vais faire... Je trouve ça pas mal de filer le bouquin de règles aux joueurs qui a choisi les héros et qui, qui tout de oui, suite s'imprègnent du... Alors, tu peux le regarder comme ça, mais... Le plateau part assez vite, c'est-à-dire que tu vois, tu regardes si tu lances beaucoup de dés, pas beaucoup de dés, tu regardes ouais. si tes pouvoirs ont l'air de parler plutôt de toi, des autres... Okay. Ouais, non, c'est bien. Ça va assez vite. C'est des choses qui existent essentiellement chez Peterson Game, mais je n'ai pas vu ailleurs. Ça existe peut-être ailleurs, mais... Des petits guides tactiques, j'en vois peu. En tout cas, ouais, ouais. pas formalisé dans le genre un gros bouquin et ouais. pas juste un petit paragraphe, mais un bouquin avec non, dedans euh, tous ces euh, ouais. conseils-là. C'est appréciable, ça. Bah Ça aide à rentrer ouais. dedans. Ouais. On est sur une figurine du jeu. D'accord, on peut en montrer d'autres euh, euh, attention c'est sale hein. là, le, gros, euh, euh, le, le rouge là celui-là ouais. Kton On fera un débrief pour euh, voir si on a complètement adhéré à ce que tu as dit. Ah bah n'hésite pas surtout. <rire> surtout, j'espère que tu t'amuseras. Donc ça en fait c'est un monstre qui vient de Quake. Ouais, c'était le premier boss de Quake, mmh. Kton D'accord. Mmh. Et, Et le dernier boss de euh, Doom, Doom. Mmh. Le Spider Demon un peu réarrangé. Alors... C'est est... toujours aussi... Euh, hein, C'est dégueu. C'est hein, ah ben, euh, <rire> il, il D'ailleurs, dans, dans le bouquin de règles, il y a tout un paragraphe où il explique sur le pourquoi il a choisi cette représentation-là des démons. Et, et il va assez loin. C'est-à-dire qu'il a dit, oui, je voulais une, une optique médiévale. Et il dit, si vous regardez, il y a beaucoup de bouches, Ouais. Mais c'est le principe du démon, le démon il avale mais il ne recrache jamais. C'est-à-dire que même les. Vous regardez les fesses des démons, c'est pas des fesses, c'est souvent un visage. Ouais. Il, a, il a poussé loin la recherche graphique sur ouais. chacun des démons. Ça, Ça a préoccupé Toto pendant pas mal d'heures quand on a <rire> joué. Il là. a, a... a... a... a d'autres influences que... que Lovecraft Alors Sanji. Dit... Ah, il connaît d'autres influences majeures que Lovecraft il, il, est, il est très très éclectique. C'est-à-dire que son influence Lovecraft c'est parce qu'il est, il est tombé dedans, mais il, il s'intéresse vraiment à tout. Sa passion, ah oui, dans ses passions. Il adore les films d'horreur. Mais tous les films d'horreur, c'est-à-dire, y compris les, les, les nanars, les nanars de, les de, de, de série Z, et il organise chez lui tous les ans... les meilleurs. Voilà. Il organise tous les ans chez lui le T-Festival, où pendant 48 heures, n'importe qui peut venir, il fait de la bouffe et mate des films d'horreur non-stop pendant 48 heures. <rire> et les gens rentrent chez lui, sortent, vont dormir dans des coins, se relèvent, regardent le film, est mangent... C'est un hyperactif, ce gars. Ah, il s'arrête euh... jamais, en fait, Sandy. Sandy, oui. il est toujours en train de bosser sur un truc. Ou alors, il joue un peu aux jeux vidéo, il est très jeu vidéo, mais il est toujours en train de bosser, il a toujours une idée dans un coin. Il a toujours trois idées différentes de jeu. L'univers des jeux vidéo, il l'a quitté définitivement. Il a encore un non, pied non, dedans, il est vraiment Non, il, il a vraiment fait la bascule. Il, il a, a dit, j'ai fermé, fermé ma porte jeu vidéo et j'ai ouvert ma porte jeu de société, jeu de rôle. J'ai réouvert ma porte jeu de société, jeu de rôle. On peut pas craindre qu'un jour, il ferme la porte jeu de figurines et qu'il parte collectionner les insectes, vu qu'il est diplômé dans la chose euh... euh, au Groenland <rire> Il a l'air quand même maintenant assez posé dans sa vie, Sandy. Il a maintenant ses petits-enfants, je pense que il est moins, moins foufou qu'il a pu l'être à une époque. Euh, après, j'en sais rien. Moi, je pense que tant qu'il qu il aimera ce qu'il fait, il le continuera. Euh, mais euh, oui, il veut continuer. Enfin, encore une fois, Cthulhu reste, reste important. Je, je ne l'ai pas dit, mais il travaille sur un jeu de rôle appelé de, Un jeu de plateau appelé Cthulu. Euh, oh. Euh, mais, euh, mais un vrai appel de Cthulhu, hein, où on joue vraiment des investigateurs. En fait, de l'exclu, ah, c'est intéressant, intéressant ça. Hein, c est c est tu peux voilà, il... nous en dire un peu plus Il travaille actuellement sur un jeu. Euh... <rire> appel de Cthulhu. Euh... D'accord. Ouais, parce que l'appel de Cthulhu, c'est une marque. Ouais, ouais. ah, le jeu s'appellera d'ailleurs sur l'autre Call of Cthulhu quelque chose. Euh... Hum. Ouais, autant, là, autant on voit fleurir des, des jeux sur Cthulhu euh, dans tous les non, sens. Non, là c'est un c'est libre de droit. C'est libre de droit. Love de Lovecraft est libre de droit maintenant l'appel de Cthulhu c'est la K -Zo. K -Zo. Ouais. Voilà. non non là ça ira bien euh, l'appel de Cthulhu donc euh, investigateur et tu affrontes euh, le mythe quoi. il se passera Alors, des choses voilà. <rire> parce qu'on en a déjà une belle tripotée de jeux c'est ça dans ce mais, mais c'était l'idée aussi hein, parce qu'il il, il, il avait envie d'en faire un hein, pourtant il adore Arkham il a travaillé sur le premier je crois ouais. Euh, ouais. Il, ouais, mais il disait bien. moi j'ai envie aussi de faire mon jeu à moi d'investigateur donc euh, à suivre sans doute euh, du 2000 euh, 2021, je pense. Merci pour l'annonce. Sur Kickstarter euh, ce sera sans doute sur Kickstarter. En France, dev... Kéline, euh... ah, fait, Kevin, le... tu fait la carte bleue. <rire> oh. <rire> je, pense, je pense que comme ce sera de l'appel de Cthulhu officiel flagué, je pense qu'Edge sera intéressé par faire un <rire> appel de Cthulhu. <rire> ouais. Qui va bien. Ah. Top. Est-ce qu'il va, il va faire d'autres choses Est-ce qu'il va refaire une campagne un Planète Apocalypse par Ouais, on est en train, on est en train de, on est en train de préparer euh, la saison 2 de Planète Apocalypse. Ah oui. Euh, avec, bah, pareil, nouvelle cartes, nouveau démon un euh... ah, nouveau mmh. héros, on quoi. a poutré Satan, mais c'est pas fini cette affaire. <rire> J'ai pas encore regardé. De retour. <rire> J'ai pas en regardé, deux, mais, deux, mais, mais oui, Chine. oui, il y, y a une demande. Les gens lui demandent du Planète Apocalypse encore, encore, encore. Euh... Ah, ah. C'est pareil, c'est un des jeux qui a moyennement marché sur Kickstarter, mais sur lequel il y a une énorme demande. Maintenant que les gens ont reçu le jeu, les gens le, le demandent. C'est-à-dire, oh, on l'a pas eu à l'époque, on a joué, c'est trop bien. Ah, il ouais, bah, y aura un reprint évidemment dans, dans le cadre de la saison 2 D'accord. Et moi perso, est-ce que va avoir encore une suite pour euh, Toulouars Est-ce que va encore avoir peut-être une faction Alors, c'est <rire> Aujourd'hui, les fans de <rire> Wars ils en veulent toujours plus. Ouais. Hein. Aujourd'hui, Wars ce qui est prévu, euh, c'est de ne plus aller sur Kickstarter, donc de faire des sorties directement boutique. Il travaille actuellement sur une map euh, ouais. sur Carcosa. Donc, il travaille. sur une map. Carcosa, mais donc... qui est bien connu des joueurs euh, de la partie carte. Parce qu'il oui. y a une très belle extension Carcosa. sur la carte Carcosa. une, ouais. une campagne euh, qui, qui est en train d'être éditée, Donc on va pouvoir de nouveau la jouer. Donc, euh, donc voilà, il y a une carte Carcosa qui va arriver, mais qui donc devrait sortir directement euh, dans le commerce. Euh, donc en théorie, voilà, plus, plus de grosses campagnes KS, euh, mais des sorties commerce. Et il fera du reprint directement pour le commerce, en théorie pour que tu lues euh, bah, Puisque donc, il veut Il va positionner ouais. le jeu en magasin. C'est ouais. énorme jeu Et ben, en magasin. Mar marché US, ça fonctionne. Il a de la demande il a de la demande retail oui. sur Cthulhu euh, sur Wars. Ouais. On C est à quel prix euh, quand on va poser un, un jeu comme ça dans un. Prix de base, le MSRP, le MSRP de base, il doit être à, maintenant à 199$ dollars, la boîte de base. Mm -hmm. 25 kg. Non, non <rire> juste la boîte de base. La de base cas, elle doit être à 6 kilos je pense. Ah, bon. mais... <rire> Marché américain exclusivement, on a peu de chance d'avoir de, ça en France. Philibert avait racheté une grosse partie Ils avaient du, acheté du stock. Du... Mais Philibert a acheté du stock français, mais Philibert propose toujours de l'US. Donc je pense que Philibert prendra des, des voilà, extensions elle prendra en US. Voilà, prendra le reprint de, de, de, de l'US, oui. elle proposera. Je pense. Donc les fans pourront se, le, se récupérer comme ça. Bon à minima, de toute façon, s'il n'y a pas sur Philibert, il y aura sur Peterson Games, sur le site même, il y a la boutique. D'accord. Mais tu euh, il, ouais, de Evil Eye Priest, et... euh, Evil Eye Priest euh, un jeu que j'aime beaucoup, pourtant je ne suis pas un jeu de placement d'ouvriers mmh. mais j'aime beaucoup parce que justement il y a de l'interaction et on peut mmh. faire des crasses aux autres mmh. donc forcément ça me plaît <rire> euh, On est en train de penser à un Evil Eye Priest 2 qui ah, serait oui. donc, qui aurait de l'extension mais qui aurait surtout une refonte du premier euh, sur le côté graphique parce que ouais, moi je trouve les sympa, graphies oui. très très datées on va dire, c'est un, gra un graphisme qui picote un peu les yeux et donc, on voudrait refaire le graphisme, donc ressortir le jeu avec un graphisme différent et avec euh, des extensions. Mais qui seront donc compatibles avec la première. Ah bien sûr, bien sûr, bien sûr, hein bien sûr. Bien sûr. Ouais. Tu, tu pourras prendre l'extension pour mettre dans ta boîte de base ou découvrir le jeu si t'as pas la boîte de base avec un graphisme différent. Death Medaille, t'as essayé Oui, ah oui, oui. Death Medaille. J'ai suivi la campagne Death Medaille. Tu as pensé quoi De la campagne du, du jeu, jeu, de quoi Du jeu. Euh... On passe ah. Alors non, c'est pas on passe, c'est-à-dire que moi j'ai du mal, et alors, euh, puriste, je sais pas, j'ai du mal avec euh, le Cthulhu Pulp. Le euh, ouais. Je suis l'investigateur et je, je vais tronçonner 800 monstres devant moi. Ouais. Et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un zombicide un un très mais... amélioré, mais très très bien. Il me l'aurait fait avec des monstres qui ne soient pas du Cthulhu, je pense que j'aurais dit euh, j'y vais. Ouais. Mais là... Ça me choque dans ma conception de lui je peux pas y aller. Toulouse-Pulp, c'est pas toi. Je j'aime pas. Mais il y en a qui adorent jouer que Toulouse-Pulp, mais moi, ah ouais. j'aime pas que Toulouse-Pulp. Donc, c'est du cthulhu pulp On est d'accord. La petite fille qui lance des boules de feu et qui tue. Non, non, non, on arrête. <rire> c'est pas possible. <rire> mais, mais sinon, excellent jeu. Les filles sont belles, pas forcément toutes, mais c'est bien. Le mot de la fin. On va faire un petit tour euh, du mot de la fin, si tu veux bien. On va commencer. On va, on va donner la tumeur euh, euh, eh ben écoute, à celui qui nous reçoit. Euh, merci d'être venu. Moi, ça m'a fait super plaisir de, de pouvoir t'avoir vu au moins physiquement. Euh, J'existais. Bon, voilà. <rire> Pete existe. <rire> nous l'avons rencontré. On est pas au fond de ta grotte en train d'amener un grand ancien. Donc merci d'être venu encore. Puis d'être venu avec ça. Qu'on va tester d'ailleurs après. Ouais. Toto. Bah, si tu vas une, dans une grotte, appeler un grand ancien, appelle-moi. <rire> <rire> <Jette. rire> Puis, euh, ouais, euh, moi, je trouve ça vachement sympa euh, de se rencontrer et de voir que des personnes comme toi ont une place dans l'écosystème ludique. Parce que c'est quand ouais. même vachement euh, spécifique, quoi. Ouais. Donc, euh, bah, félicitations aussi pour euh, là où tu es arrivé, quoi. Merci à toi. Bah, quand euh, quand le, les gars m'ont dit, on va, on va voir Pete, je me suis dit, mais on va voir Pete, mais on va parler de Sandy. Et ça me gênait. Et euh, on arrive à la fin de l'histoire et on a parlé avec Pete en fait, et ouais, c'est ouais. cool, on a, ouais. on a parlé avec le fan euh, ouais. le fan. Et on a parlé avec l'expert en jeu, et euh, c'est agréable, finalement je suis rassuré, <rire> Donc, euh, merci pour ton expertise, c'était cool euh, merci, merci, merci à vous tous, merci de l'invite, euh, moi c'est pas forcément un exercice simple, j'ai un peu du mal à, à parler en public euh. À rencontrer des gens que je ne connais pas. Euh, on nous a ouais, menti mais... là-dessus aussi, hein, non, parce qu'on qu mais... nous avait promis. C'est euh... un, un vrai effort pour moi. Moi, je suis plutôt un introverti. Euh, mais merci de l'invitation, merci de l'ambiance, euh, merci de ce chouette moment. <rire> eh bien, écoute, euh, cool. euh, moi, je, je conclue par les, les, les mêmes mots euh, que, que Nicolas. Euh, on avait quelques craintes, on s'est dit oh, Comment on va Et puis, en fait, bah, tu es quelqu'un d'extraordinaire et tu t'es imposé tout seul dans la conversation. Et euh, on a passé un bon moment mm -hmm. en, entre potes, entre futurs potes. Et puis euh, là, on va... on va se foutrer On va faire euh, ah, euh, <rire> ça, on va voir un petit coup, et on puis va après, on va se foutre. Donc n'hésitez ben, pas à mettre euh, vos commentaires sous la vidéo. Si vous avez des questions, j'imagine que Pete euh, suivra un petit peu le, le, la vie hein, euh, ça, de la faire. vidéo. Ça, je sais Tu sais faire. Euh, Kevin euh, le fera aussi, ouais. si vous avez des questions sur l'univers, de Peterson Games, sur euh, Planète Apocalypse, sur tous les jeux que l'on a abordé aujourd'hui, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager un max parce que ça, c'est quand même important. Je pense qu'il faut que des vidéos comme ça sur euh, des personnes qui, euh, qui qui donnent de leur, de, de, de leur vie pour euh, faire marcher euh, l'univers ludique, c'est important. Donc, partagez pour que ces personnes-là soient un petit peu plus... Euh, reconnu, ben, je trouve que voilà, même si tu l'es déjà euh, amplement dans l'univers euh, euh, de ces jeux-là. Et puis, ben, il nous restera plus qu'à vous souhaiter euh, de bons jeux. Et surtout de bons jets. C'est que ça. Pour, Pour détruire votre... les démons. Pour détruire <rire> les démons en face. Bon courage. <rire> Merci à tous. Merci, Merci. beaucoup. Merci.